Pour la première conférence donc, du deuxième cycle que euh, le CNAM organise, en partenariat avec euh, les d'Orléans et, le, et le Muséum des sciences naturelles. Euh, L'année dernière, on avait fait un cycle sur euh, la naissance de l'ingénieur, c'était un petit peu le, le retour aux sources de notre histoire à nous, le euh, CNAM, euh, dont on fête là euh, vendredi euh, les 220 ans de plus donc, euh, cette année, on a souhaité le faire sur le, le travail. Alors, bon, voilà, c'est le travail dans tous ses états. On a fait ça quand il sera là aussi l'occasion de, de, de penser le travail. Avec des angles d'approche différents, hein, on aura donc neuf conférences avec donc, la conférence de la euh, qui inaugure ce, ce nouveau cycle. Hein, on aura euh, des conférences sur. Euh, avec aussi des partenariats avec ANDRH sur le management de proximité, avec toutes ces difficultés. On aura sur le travail de technologie, travail, la communication interpersonnelle, enfin bon, il y a toute une série de cycles. Le travail et utopie, avec M. titulaire de chaire de sociologie du travail climat. Il y aura plein de choses. On vous a distribué un petit papier pour ceux qui ne sont pas dans la liste de diffusion, hein, pour euh, pouvoir vous inscrire, euh, sachant que le programme va être finalisé et normalement demain il devrait être euh, sous forme euh, voilà, de, de flyer euh, et on vous l'enverra, On hein, aurez le programme des huit euh, conférences euh, restantes. Donc euh, bah, je vous propose de commencer. On vous remercie beaucoup d'être venus il n'y a pas très très longtemps. Et, euh, et vraiment, euh, merci. Merci à vous. Je vais me déplacer. Parce que je, je Alors, je, merci donc euh, au CNAM de, de me permettre de faire cette conférence. Merci en, en particulier de me permettre de faire la conférence inaugurale. Euh, je sais pas si c'est un bâton de maréchal, mais ça, euh, voilà, ça me permettra en tout cas d'être... Euh, euh, suffisamment euh, général. Donc, le, le titre euh, euh, de la conférence, hein, de la conférence je, vais faire. je vais essayer de ne pas être trop long, mais en général, quand je pense à précaution oratoire, il quelques-uns qui nous connaissent dans cette salle ils savent que euh, on sera peut-être un matin, mais euh, je vais essayer de laisser du temps un peu pour les, pour les questions. Donc, voilà, j'ai intitulé ça Penser le travail pour repenser ces régulations un hein, détour nécessaire. Euh, il y aura euh, voilà, en gros trois, trois étapes. Je vais d'abord euh, euh, revenir sur. Euh, c'est euh, d'ailleurs illustré par la conférence, enfin, le cycle de conférences que nous a organisé, euh, la, la crise que nous traversons, euh, à la fois la crise euh, récente, mais plus généralement le, le temps de crise que nous traversons depuis une trentaine d'années, euh, a euh, organisé un retour du, de la question du travail, euh, des désordres du travail. Euh, donc j'ai repris votre formule, du travail dans tous ces états. J'essaierai de montrer que ce retour est en, en partie ambigu, euh, qu'il justifie euh, justement de repenser le travail. Euh, donc je reviendrai rapidement sur quelques éléments d'histoire de la pensée sur le, sur le travail, pour souligner euh, euh, ce que j'appelle le caractère contradictoire de la manière dont nous valorisons aujourd'hui le travail. On parle beaucoup de la valeur travail, euh, on n'y met pas tous forcément la même chose, et le travail est une valeur, est valorisé, mais valorisé de manière multiple et parfois contradictoire, euh, ce qui, à mon avis, est un des obstacles qui nous empêche collectivement euh, de définir, de redéfinir euh, les régulations du travail. Hein, et donc je terminerai sur, justement, euh, un nombre de considérations sur les débats contemporains hein, quant au statut du travail, quand, euh, alors évidemment maintenant, euh, l'expression paraît un peu étrange, mais euh, quant au contour éventuel d'un nouveau plein emploi, euh, euh, on parlait comme ça il y a quelques années maintenant, c'est un peu plus difficile, mais enfin voilà, les contours en tout cas, des nouvelles régulations euh, du travail. Donc euh, le premier point, donc, hein, le, le retour... Que je qualifie d'ambigu hein, du travail de, euh, dans la crise. Bon, ça va être très très général. Et eh bien, l'idée, c'est euh, nous sommes. Enfin, je vais. Euh, c'est pas une révélation économique une économie qui est en mutation multiple, en crise. Hein, euh, le, le, les mutations que nous traversons sont, sont révélées par euh, la crise. Et je l'ai volontairement, mis au pluriel. Les crises que nous affrontons, euh, la crise que nous affrontons évidemment financière. Euh, en tout cas, la crise récente elle s'est déclenchée comme une crise financière. Elle est ce qu'on peut appeler la crise d'un mode de régulation particulier de l'économie de marché, qui a laissé une place importante à la finance. Elle pose le défi pour le siècle qui s'ouvre, les défis, vous le savez tous, de la place de la finance, de sa régulation, de l'articulation qu'il y a à repenser entre l'économie réelle et la finance... Au-delà, probablement, d'ailleurs, la question des rapports entre le politique et la démocratie, entre, pardon, la politique et le marché, la démocratie et l'économique. Mais la crise, elle est évidemment économique. Elle est celle d'un mode de régulation, mais elle est celle d'un mode de croissance, plus généralement. Elle pose les questions de la désindustrialisation, de la réindustrialisation, de la redéfinition de nos modes de consommation. Elle est également écologique. Euh, donc elle est celle d'un mode de d'un mode de croissance, mais aussi d'un mode de développement qui s'enracine euh, il y a maintenant bien longtemps, euh, au moins depuis euh, la révolution industrielle. Hein, et donc elle pose euh, euh, l'actualité à hein, la question de, de la transition énergétique, l'advertissement de nos activités productives et de nos emplois. Et puis enfin, euh, la crise est sociale, et euh, elle est peut-être, enfin en tout cas, euh, elle est... Probablement également donc celle d'un mode de régulation, d'un mode de croissance, d'un mode de développement, mais même d'un mode de socialisation organisé autour du travail. Et là, ça renvoie au, au, encore à, au temps encore plus long, hein, c'est-à-dire à, euh, à, à cette période où on a décidé collectivement d'organiser nos sociétés autour de la référence au travail. Euh, bon, évidemment, au cœur de cette crise, il y a la question de l'emploi. Euh, et cette crise est d'autant plus sensible euh, que la prospérité de nos nos économies, la stabilité de nos systèmes politiques, euh, se sont construites, au moins depuis le début du XXe siècle, autour d'un compromis salarial euh, structuré autour de l'objectif du plein emploi. Toutes nos sociétés, ça a commencé au, au début du XXe siècle, ça s'est évidemment renforcé euh, dans l'après-seconde guerre mondiale, tout entière structuré autour de la question du plein emploi. Euh, Rappelez-vous les... Euh, l'ouvrage de Lord Beveridge par exemple, hein, le plein emploi dans une, une économie de liberté, il y avait l'idée que les sociétés économiques de liberté ne fonctionneraient qu'à la condition d'assurer en permanence le plein emploi. Et donc on a structuré euh, l'ensemble de notre socialisation, l'ensemble de notre protection sociale, l'ensemble de la manière qu'on a de penser la vie en société autour de la question du plein emploi. Ce qui fait qu'évidemment la crise actuelle euh, est une crise particulièrement délétère. Le plein emploi a été défini comme horizon de réalisation. La société salariée, l'objectif c'est euh, tous salariés, Vous savez, on, a, on est euh, 90% de la population est maintenant salariée. Euh, voilà. Donc l'objectif, le travail salarial vu comme euh, le plein emploi, donc la société salariée vu comme un élément de sécurisation du travail. C'est-à-dire hein, l'obtention de l'emploi comme une manière d'avoir une sécurité économique hein, globale, à la fois directe par l'accès à un revenu et puis par l'ensemble des protections sociales qui sont venues s'articuler sur euh, le contrat de travail et sur, euh, et sur le salariat. Donc euh, progressivement, le plein emploi s'est établi comme le socle de la distribution, de la redistribution des richesses. Euh, et euh, voilà, c'était le rôle de l'État que de garantir ce plein emploi par des politiques macroéconomiques. En gros, c'est euh, les trente glorieuses. L'État voilà, doit garantir, vous savez qu'on a inscrit dans le préambule de la Constitution de 46 le droit au travail. Donc il y a un droit au travail, il y a un objectif qui est le plein emploi, c'est la responsabilité de l'État de maintenir par ses politiques globales, notamment macroéconomiques, se plaît Donc ça, euh, évidemment, le, la, la longue crise du travail qui, qui, qui est pas récente, hein, qui euh, en Europe et en France, tout particulièrement, s'est déclenchée il y a, euh, au milieu des années 70, hein, fin des années 70. Il y a donc maintenant, euh, euh, bientôt 40 ans, euh, évidemment, a particulièrement déstructuré nos sociétés parce que euh, voilà, elle attaque au cœur de, hein, au, au cœur de, de ce qui fait, de ce qui fait société. Donc la crise de l'emploi, elle n'est pas qu'une partie émergée hein, d'un ensemble de dysfonctionnements. Il n'y a pas, voilà, crise, comme je l'ai évoqué, une crise fondamentalement écologique, une crise de croissance, une crise financière, et puis au milieu de tout ça, enfin, et puis euh, la crise de l'emploi comme partie émergée, la crise de l'emploi, elle est, elle est évidemment centrale parce qu'elle pose la question de, de, voilà, du lien social, de la solidité de nos sociétés, de la stabilité de nos systèmes économiques et politiques. Hein. On voit bien à quel point euh, l'installation du chômage de masse dans les, dans les pays. Euh, notamment en Europe, des structures, plus largement que le lien économique, hein, des structures l'ensemble de nos systèmes sociaux et politiques. Je cite euh, un auteur euh, que j'aime bien, qui s'appelle John Maynard Keynes, hein, qui écrivait en 1936. donc Vous savez, on compare souvent la période actuelle à la période de l'entre-deux-guerres. Euh, bon, espérons que les choses ne se termineront pas de la même manière. On la compare sans, euh, enfin, avec raison, hein, bien souvent. Keynes écrivait dans la théorie générale, hein, publiée en 1936, il disait « voilà, Les deux vices marquants du monde économique où nous vivons sont le premier que le plein emploi n'est pas assuré. Le second, que la répartition de la fortune et du revenu y est arbitraire et manque d'équité. » Vous voyez que c'est une actualité là aussi importante. Et il disait « voilà, Il est certain que le monde ne supportera plus très longtemps l'état de chômage qui, en dehors de courts intervalles d'emballement, est une conséquence, et à notre avis une conséquence inévitable, de l'individualisme tel qu'il apparaît dans le régime capitaliste moderne. » Peut-être 1936, hein, donc quelques euh, étudiants dans je leur ça à envie. Euh, voilà, 1936, quand même, un contexte historique particulier. Partout en Europe, les systèmes politiques s'effondrent. Euh, hein, Hitler est au pouvoir en Allemagne, Mussolini en Italie, Franco en Espagne, Staline en Union Soviétique. Partout, les démocraties, en particulier, euh, cèdent euh, sous la pression euh, euh, des peuples ou euh, de, de mouvements politiques hein, qui, euh, voilà, euh, renoncent aux libertés politiques et aux libertés économiques. Euh, avec la promesse, justement, de mobiliser euh, la société autour de l'objectif de plein emploi, de lutter contre ces listes. Hein. Donc, euh, Ken 136 écrit ça avec le euh, sentiment de l'urgence, en disant, oui, si, euh, si on n'est pas capable, dans une société de liberté, euh, pour reprendre cette expression-là, d'organiser le plein emploi, on va à la catastrophe, hein, au délitement euh, économique et social. Voilà, donc plus généralement, évidemment, ça c'est l'aspect un peu pathos dans, dans, dans le discours, euh, pour, tenir, pour montrer la gravité de la situation, mais voilà, plus généralement, on voit bien qu'on est dans une crise... Centrale et qui pose le défi de redéfinir nos compromis sociaux et, euh, et, nos, et nos régulations. En l'occurrence, me semble-t-il, de, toute de toutes les crises, elle est la plus sensible parce que la crise de l'emploi, la crise du travail, est probablement celle qui euh, interroge le plus la question du risque, hein, et notamment du risque dans les trajectoires personnelles, dans les trajectoires de vie, hein, et, et interroge la question de savoir comment on gère le risque, et comment on y fait face. Est-ce qu'on est qu doit y faire face individuellement ou est-ce qu'au contraire, on s'organise collectivement pour sécuriser hein, euh, J'y reviendrai, C'est vrai que c'est le terme un peu la mode, on parle de la sécurisation des trajectoires professionnelles. La question du risque a réémergé dans la question sociale. Alors, on avait l'impression qu'elle avait disparu. Justement, devant la mobilisation euh, des États autour de l'objectif de plein emploi, on a pu croire à un moment donné que le risque avait disparu. En particulier, le risque de non-travail avait disparu, que le risque économique avait disparu, le risque y réapparaît. Il y a le risque financier, il y a le risque écologique, mais il y a, il y a ce risque-là. Hein, le, risque, le risque professionnel, avec tout ce que ça peut impliquer en termes de, de désocialisation. Voilà, donc ça c'est l'exemple d'une trajectoire professionnelle pas tout à fait sécurisée. Alors de fait, hein, euh, cette prise elle est centrale, je vous apprends rien, et de fait on, on voit bien que le débat sur à la fois l'emploi, le chômage, le travail, je vais préciser euh, euh, ces différents éléments et pourquoi il faut les distinguer, occupe de nouveau depuis un peu plus de 30 ans le, le devant de la scène, D'abord, il y a des interrogations sur la nature du chômage. Comment se fait-il que le chômage de masse soit réapparu hein, Et quelle est la nature du, du chômage de masse en Europe, en France tout particulièrement voilà, Est-ce que c'est un chômage qui a une dimension essentiellement structurelle qui est, est pas de structure économique, de fonctionnement de notre marché du travail, de nos systèmes de protection sociale, de notre système éducatif. Euh, Est-ce qu'il y a plutôt une dimension conjoncturelle euh, Probablement les deux. Hein, euh, en tout cas, l'élévation du chômage depuis 2007-2008 a manifestement une dimension conjoncturelle qui vient recouvrir des dimensions plus profondes, plus structurelles. Évidemment, les choses sont compliquées. Quelle est la place des politiques économiques dans sa résolution Est-ce que l'État a une responsabilité particulière ou est-ce qu'au contraire Il ferait mieux de laisser faire les choses. Et ça, voilà, donc tout ce débat est réapparu. Sont apparus ou réapparus les débats autour de la place et du sens du travail Jeremy Rifkin avait publié en son temps un, un, un, un ouvrage sur le sens du travail, Dominique Méda avait euh, voilà, publié un ouvrage sur le, euh, le travail « Une valeur en voie de disparition » et puis on sait que le champ politique s'est ressaisi de cette question, à la fois autour du débat euh, sur la réduction du temps de travail et puis euh, du fameux slogan politique hein, autour du euh, « voilà, Travailler plus pour gagner plus », de la valeur travail, de la réinscription du travail comme étant une valeur centrale. Avec bon, cette idée que, voilà, c'est précisément avec cette idée, pas toujours conscientisée dans le discours politique, mais de dire, mais vous voyez bien que le travail est le socle de notre société. Remettre en cause l'idée même qu'il puisse être valorisé, c'est remettre en cause de tout. Il n'y a plus de limite une fois qu'on en est. Voilà. Donc euh, ces débats sont, sont réapparus. Et puis, un peu plus récemment, des débats là aussi assez passionnés autour de la nécessité, alors j'y mets tous les guillemets qu'il convient, d'une modernisation du marché du travail hein, et des systèmes de protection associés. C'est tous les débats, justement, autour de la sécurisation de l'emploi, la sécurisation des trajectoires professionnelles, l'ensemble des accords interprofessionnels qui ont pu être signés ces dernières années, en 2008, en 2013, transcrits dans la loi, et qui ont été l'objet de débats passionnés entre, entre organisations syndicales, par exemple, dans le monde politique, sur... Euh, voilà. Donc, donc le, le travail est redevenu un, un débat tout à fait central. Pas uniquement la question de l'emploi, hein, mais derrière la question de l'emploi, la, euh, la question du travail. Alors la thèse que je veux développer ici, euh, j'allais dire, elle est pas... Euh, j'ai mis ma thèse, est, euh, elle n'est pas, pas très originale, elle est, elle est celle que développe un certain nombre d'auteurs, je citais à l'instant Dominique Méda par exemple, hein, depuis, euh, depuis un certain nombre de temps, et qui consiste à penser qu'on a aujourd'hui une difficulté à trancher les débats, euh, par exemple ça le débat que j'ai évoqué sur euh, le sens du travail, la valeur travail, euh, pourquoi valorisons-nous le travail, si on faisait euh, ici un sondage autour de nous, on aurait probablement... Euh, des réponses très différentes les uns des autres, ou des, des réponses multiples, euh, c'est compliqué de se mettre d'accord sur la question de savoir, bon, ok, le travail est une valeur, pourquoi le travail est-il une valeur Doit-il l'être nécessairement Et il me semble que euh, cette difficulté à penser le travail, elle conduit à une difficulté à redéfinir justement nos compromis sociaux, euh, les contours possibles de nouvelles formes de rapport salariales. Donc voilà, les difficultés collectives qui sont les nôtres trouvent leur fondement dans notre incapacité à penser derrière l'emploi, la question du travail. C'est-à-dire que depuis un siècle, on est, euh, après un siècle, on est obsédé par la question du plein emploi, de l'emploi, et on a bien souvent oublié de penser le travail derrière, cest le contenu, hein, la place du travail, les régulations, le mal-être, les désordres au travail, la place que nous voulons que le travail occupe dans, dans, dans, dans nos vies. Voilà, tout ça était en quelque sorte gommé par le plein emploi. Et on pouvait, euh, j'y reviendrai euh, peut-être, hein, on pouvait détester son travail mais adorer son emploi. L'objectif c'était d'avoir un emploi quitte à ce que ce soit un emploi qui, dans le contenu, était euh, aliéné, était euh, euh, douloureux, compliqué, euh, fatigant, euh, qui n'est pas épanouissant. Alors, pensez plus à cette question du travail. Évidemment, le fait qu'on soit entré dans une crise de l'emploi pose la question de l'emploi et du chômage, mais pour, repose à nouveau euh, la, question, euh, la question du travail. Mais on verra que, me semble-t-il, en tout cas, nous pensons, nous pensons mal le travail. Et surtout, en pensant mal, on a tendance tous, enfin, euh, collectivement, à naturaliser le contenu et la signification, c'est-à-dire à rendre objectif ce qui n'est finalement que le fruit de constructions sociales, de conventions culturelles et historiques. Les uns vont vous dire que le travail est par nature une marchandise. Et donc dès lors que le marché du travail ne fonctionne pas de manière libre comme devrait fonctionner un marché, eh bien, euh, en quelque sorte, euh, le travail n'est pas à sa place, et, euh, voilà, il ne correspond pas à ce qui devrait être sa nature, et donc ça dysfonctionne. Je caricature, mais enfin on voit bien les, les positions. D'autres au contraire vont vous dire, voilà, euh, la sécurisation du travailleur passe naturellement. Par le contrat salarié à durée indéterminée avec les protections. C'est une construction, c'est une notion très franco-française d'ailleurs, c'est une construction historique. Voilà, on a tous tendance à naturaliser la position dans laquelle on est, ce qui évidemment euh, rend difficile euh, les compromis. Et on voit bien comment euh, les partenaires sociaux ont beaucoup de difficultés, en France en particulièrement, à trouver euh, voilà, déjà un langage commun, un espace de communication autour de, euh, voilà, des, des, des avancées qui pourraient, qui pourraient être. Et donc voilà, d'où l'intérêt du détour, euh, productif, par l'histoire des idées. C'est-à-dire de dire, bon bah voilà, regardons, voilà, un peu de recul, mettons-nous à distance, et regardons comment on a historiquement pensé le travail. Comment les économistes ont pensé le travail, mais pas que les économistes. Si y a un objet qui est partagé, euh, c'est bien celui du travail. Hein, c'est d'ailleurs euh, assez symptomatique, euh, j'en profite pour faire une, une incise, c'est assez symptomatique de la place qu'occupent les économistes et qu'occupent l'économie dans nos débats de société, que de voir le traitement qui est réservé au travail. Le travail est, on le verra depuis longtemps, une réflexion philosophique, une réflexion qui n'appartient pas, enfin, qui existait avant même que les économistes n'existent eux-mêmes, et qui aujourd'hui encore, évidemment, n'appartient pas qu'aux économistes, mais vous remarquerez que tous les débats sur le travail finissent en dernière instance par être tranchés par les économistes. Je reprends l'exemple de la réduction du temps de travail. La réduction du temps de travail, dans la période récente, il y a une trentaine, une quarantaine d'années, est réapparue dans le débat public, pas du tout comme un débat économique au départ. Il est apparu comme un débat de nature philosophique sur... Euh, euh, plutôt d'ailleurs par des, des, des groupes politiques ou, euh, ou d'intellectuels j'allais dire marginaux, enfin voilà, par, euh, pas, pas des, des, des cercles de réflexion académique au départ. Et consistant à se dire, mais finalement, voilà, euh, on nous dit qu'il faut continuer de croître, d'accumuler des richesses, etc., et qu'il faut précisément, l'expression n'était pas encore en vogue à l'époque, mais travailler plus pour gagner plus, consommer plus. Bon, voilà, est-ce qu'il ne serait pas temps de relativiser euh, à la fois notre vision de la richesse euh, L'idée que la richesse est nécessairement productrice de bonheur, et conséquemment la place que le travail occupe dans nos dans nos vies collectives, est-ce qu'il n'est pas temps justement de se dire bah, finalement nos sociétés ce sont des sociétés d'abondance. Voilà, elles ne nous apparaissent comme des sociétés de rareté que parce qu'on reproduit en permanence des besoins toujours renouvelés et qu'on est toujours frustré. Voilà et qu'on pousse toujours en avant et encore les feux de la production alors qu'il serait peut-être temps on, la civilisation, la société est peut-être mûre pour s'interroger sur cette question, de dire bah, finalement, s'il y a un problème au regard des richesses, c'est moins leur taille que leur, leur répartition. Donc traitons de la question de la répartition, hein, euh, dont les anciens économistes disaient que c'était la question que devaient se poser les économistes, la question de la répartition des richesses, et pour le reste, bah, profitons-en pour relativiser la place du travail. Donc c'était un débat, j'allais dire, très philosophique. Finalement, quand il est réapparu dans le débat politique à la fin des années 90, il est réapparu exclusivement comme un débat économique. C'est-à-dire, est-ce que c'est un moyen pour réduire le chômage Est-ce que ça va euh, pénaliser ou favoriser la compétitivité de l'économie française Et encore aujourd'hui, plus de presque 20 ans après, le débat, c'est voilà, est-ce que les 35 heures ont mis à genoux l'économie française ou est-ce qu'au contraire, elles ont été productrices d'emplois de, En dernière instance, un débat de société, qui est un débat très général, il est tranché par les économistes. On laisse tout le monde s'exprimer, mais quand il s'agit des choses sérieuses, on finit par se tourner vers les économistes pour leur dire bon, que faut-il en passer Que faut-il en penser Et donc, c'est. Euh, voilà. Je le dis comme économiste, euh, c'est euh, probablement quelque chose qu'il qui est dangereux de faire. Euh, Keynes, que je cite souvent, mais que je vais continuer à citer, disait voilà, la place de l'économiste, c'est sur la banquette arrière, dans la voiture. Ce n'est pas lui qui doit piloter, hein, euh, ce n'est pas l'économie qui doit décider euh, du dessin collectif des peuples. Or, on est bien dans cette. Euh, voilà. Je ferme cette parenthèse d'autocritique. Euh... <rire> Euh, donc je pense qu'il faut faire un détour par l'histoire des idées. Pourquoi Pour justement souligner en quoi la vision qu'on a aujourd'hui du travail est une vision très historiquement datée, construite, hein, euh, conventionnelle. Donc on n'a pas toujours pensé le travail comme on le pense aujourd'hui. On n'a pas toujours valorisé le travail, bien, bien au contraire. Hein, on a pendant des siècles euh, considéré que le travail euh, ne devait pas être valorisé. Souligner le caractère finalement contradictoire de la manière dont on le valorise euh, aujourd'hui. Euh, et donc, bah, l'idée, c'est que voilà, ce détour peut nous encourager, justement, à prendre du, du, du recul par rapport à nos conceptions, en hein, en percevant le caractère contingent, et du coup, imaginer, pourquoi pas, ce que pourraient être les régulations du futur. Voilà. En tout cas, créer à nouveau un espace de, de débat autour de la place du travail, hein, qui, euh, qui, est un, qui est un débat qui, pour l'instant, est un dialogue. Il n'y a pas de bon programme sans page de pub, hein, donc, euh, voilà, il se trouve que j'ai publié deux, enfin, euh, deux ouvrages collectifs tirés d'un colloque il y a quelques années hein, sur ces questions-là. Voilà, En vente dans toutes les bonnes librairies. Euh, donc, je passe au, au deuxième aspect. Penser le travail, quelques éléments d'histoire. Donc, vous reconnaissez euh, euh, nos deux personnages centraux, Adam et Eve, chassés du paradis et condamnés. Elle a accouché dans la douleur. Bon, ça a accessoirement, c'est pas. Voilà. Et. Ah, bon, non, pardon. Et lui a travaillé. Enfin, lui et elle a travaillé. En tout cas, condamnés à travailler pour. Voilà, ils quittent l'économie d'abondance, hein, le jardin d'Eden, et ils sont condamnés à travailler. Hein. J'y reviendrai, vous savez que. Euh, la latine du travail, hein, c'est c'est un instrument de torture, donc pendant très longtemps et d'une certaine manière encore aujourd'hui, le travail est considéré aussi comme une torture. Donc on est même encore aujourd'hui dans une signification assez contradictoire où on considère que le travail est fondamentalement une souffrance, mais on le valorise parce que par ailleurs il permet d'obtenir des richesses de la consommation. Alors on compense la souffrance par du bien-être matériel, ce qui est quelque chose d'un peu... Alors le premier point c'est que le concept de travail lui-même est une création récente, c'est-à-dire que c'est c'est assez récemment dans l'histoire des sociétés humaines qu'on pense le travail et qu'on va considérer que c'est la même chose d'être un, un professeur d'université, euh, euh, d'être, euh, je ne sais pas, un maçon, euh, un boulanger, euh, que derrière tout ça, il y a du travail humain. Voilà, ça c'est quelque chose évidemment très, tout à fait récent. En gros, ça départ, ça, ça, ça, ça intervient euh, au XVIIIe siècle, justement au moment où va émerger la science économique, enfin euh, l'économie politique. Avant le XVIIIe siècle, comment on pense le travail Alors je vais... Euh, plus, je fais attention à ce qui... Il peut y avoir des personnes euh, spécialistes dans, dans, dans la salle, donc je, je vais brosser à, à, à, à grands traits très rapidement. Dans l'antiquité grecque, si on remonte hein, aux premières réflexions de ce qu'on pourrait appeler de philosophie économique, on remonte évidemment chez les philosophes de, de, de l'antiquité grecque, chez les socratiques en particulier. En Grèce, on ne trouve, trouve pas de concept de travail chez les auteurs On trouve des métiers, ça, on repère des métiers, on repère des activités, on repère des tâches, mais pas le travail considéré comme, étant, voilà, comme ayant une unité conceptuelle. On distingue d'ailleurs entre ce qu'on appelle l'ergon et le bonos, c'est-à-dire dans les différentes activités. Il y a les activités considérées comme valorisées parce que, ou valorisantes parce qu'elles permettent de créer une œuvre. Voilà, elles permettent à chacun ou à celui qui en est euh, euh, l'auteur de se réaliser dans son travail, de produire une œuvre, donc de cristalliser, on pourrait dire, euh, une part de sa subjectivité, de ce qu'il est. C'est par exemple le travail de l'artiste qu'on pourrait considérer comme ça. Et puis euh, les autres activités, hein, le pono, c'est comme le roman l'indique, des activités pénibles, celles qui visent à euh, produire la, la richesse matérielle de la cité, à reproduire sa vie matérielle, Ce sont des activités considérées comme euh, euh, plutôt dévalorisantes, euh, plutôt serviles. Et donc il y a euh, un mépris des activités matérielles qui est assez cohérent avec d'ailleurs un mépris, une méfiance vis-à-vis -vis des pratiques économiques dans leur ensemble. Les philosophes grecs ont des réflexions parfois très poussées hein, sur euh, les pratiques économiques, leur fonctionnement. Et très tôt, euh, Platon par exemple dans La République pointe du doigt le danger de, de ce qu'on a appelé un peu plus tard les passions acquisitives. Et voilà, le des, enfin, il le problème, enfin il dit pas comme ça, euh, il en grec de, de, de manière moins triviale. Mais euh, voilà, il, il dit voilà de, le problème de, des pratiques, d'enrichissement, des pratiques économiques, c'est que fondamentalement elles sont dictées par la rareté et la nécessité de s'arracher à la pauvreté et d'assurer la prospérité matérielle des cités. Mais en même temps, dans ces pratiques-là, l'homme est mu par un désir quasi illimité de besoin, de richesse sans cesse renouvelé. Voilà. Il n'en a jamais assez. Et il finit par considérer que ces pratiques d'enrichissement sont finalement plus importantes que tout le reste. Que la vertu, que la beauté, que la morale, que la sagesse, que la justice, que tout ce qui devrait organiser leur social. Donc, il convient d'y mettre le « hall-là. Voilà, il convient d'éviter que les pratiques d'enrichissement, les pratiques matérielles, les pratiques économiques ne prennent trop de place. Elles sont nécessaires, mais elles ne doivent surtout pas euh, irriguer euh, euh, la cité, parce que sinon elles font par définition pénétrer quelque chose de démesuré dans la cité. Elles la portent au bord du précipice. Et toute la vision qu'avait Platon, c'était justement des cités idéales, Ce sont des cités dans lesquelles on contingente au maximum les pratiques, les pratiques d'enrichissement. Donc c'est assez cohérent, c'est-à-dire tout, toute cette vision, d'ailleurs, la vision où les pratiques économiques vont être considérées comme étant potentiellement dangereuses, potentiellement dangereuses parce qu'on dirait aujourd'hui, l'individu, les humains, s'y révèlent particulièrement violents, particulièrement égoïstes. Voilà. Donc elles sont dangereuses pour l'ordre social. Donc il convient de les limiter. Cette vision-là, elle va durer très longtemps. Elle va traverser euh, l'Antiquité, le Moyen-Âge, pour, pour faire rapide. Les choses commenceront à changer à la Renaissance, un peu avant, on va commencer à valoriser ces pratiques, euh, pratiques d'enrichissement. Donc on ne valorise pas les pratiques économiques, et conséquemment, de manière corollaire, on ne valorise pas du tout le travail. L'horizon du citoyen, ce n'est pas de travailler. L'horizon du citoyen, c'est précisément d'être détaché de cette nécessité, de cette forme d'aliénation, pour consacrer son temps à l'oisiveté, L'osivité étant pas la paresse au sens ordinaire du terme, non, c'est avoir du temps libre pour aller débattre sur l'agora, c'est avoir du temps libre pour faire fonctionner la démocratie athénienne, c'est voilà, pour avoir des engagements politiques et associatifs, dirait-on aujourd'hui voilà, tout temps passé au travail est un temps perdu pour le fonctionnement de ce qui est important, c'est-à-dire la recherche des vertus morales, la recherche du fonctionnement optimal de la cité, etc. Donc, voilà, on souhaite que l'économie soit soumise et il s'en décline logiquement un mépris pour l'ensemble des activités matérielles, notamment les activités de travail. Ce qu'on y méprise particulièrement, c'est le degré de dépendance aux autres. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, dans votre activité matérielle, vous êtes dépendant des autres, c'est considéré comme particulièrement avilissant. L'artisan est considéré comme... Euh, c'est un métier à pourquoi parce qu'on est dépendant des commandes des autres, etc. Donc dès lors qu'il y a une relation de soumission, on est, on est considéré comme bannis, c'est évidemment pas l'horizon du citoyen grec. Et la, la plupart du temps, on considère que c'est voilà, aux métèques, aux prisonniers de guerre, aux esclaves, d'assurer la prospérité matérielle de la cité, mais si possible pas aux, aux citoyens, en tout cas pas aux, aux chefs de la cité, hein, qui doivent aller au contraire euh, tout à fait le oui, de peu ou prou, on retrouve ça au Moyen Âge, hein, je, dit, je, vais aller, je vais aller ça très, très rapidement, il n'y a pas de bouleversement majeur de ce point de vue-là. Les représentations philosophiques et religieuses qui dominent, hein, une surdétermination de l'au-delà, mépris du terrestre et du mouvement en faveur de l'immobile et du spirituel, mépris du gain, de l'accumulation, du commerce, interdisent la valorisation du travail. C'est précisément dans, dans notre inconscient, ben on véhicule cette idée que le travail est une punition, hein, de la même manière. Et là, c'est pareil, hein, il y a ceux qui prient, il y a ceux qui, euh, qui guéroient, puis il y a ceux qui travaillent. Ceux qui travaillent, c'est plutôt les classes inférieures, et l'horizon de... Euh, c'est plus le citoyen, enfin, l'horizon de l'aristocrate ou, ou du religieux, c'est plutôt de se détourner des activités laborieuses, à une exception près, c'est dans le monachisme, hein, où là, le travail peut être considéré éventuellement comme une forme d'acte spirituel, précisément parce qu'il est souffrance, hein, et parce qu'il est renoncement à toute forme d'émancipation, de, voilà, de, d'épanouissement. Hein, donc c'est peut-être la seule exception. Donc voilà, on, de la même manière, on... Alors il y a une première rupture importante, euh, qui est la rupture protestante, qui va, qui va assez considérablement changer la vision qu'on a du travail. Max Weber, le, le, le sociologue, disait que l'éthique protestante avait été décisive dans la diffusion de l'esprit du capitalisme, hein, et qu'il expliquait en partie pourquoi les puissances protestantes étaient devenues les puissances économiques dominantes euh, à partir de... 17e, début du, 17e, 18e et début du 19e siècle, très rapidement, en quoi il y a, il y a une rupture. Dans la, dans la conception luthérienne, euh, le, le travail, le beruf, c'est une vocation. C'est un appel de Dieu auquel on doit répondre. Donc le, le, le chrétien euh, doit répondre à l'appel de Dieu. Il a une activité, euh, je le fais vite, j'espère là aussi que... Euh, vous pourrez me préciser, me reprendre s'il le faut... Hein. J'essaie de pointer juste les éléments importants pour ma démonstration. Le berouf, c'est voilà, rendre grâce à Dieu. Après tout, l'homme n'est que locataire de la terre sur laquelle il a été euh, euh, chassé, en quelque sorte. Et, et c'est rendre grâce à Dieu que de l'entretenir. Et c'est rendre grâce à Dieu que de répondre à son appel, à sa, à, à, à, à sa vocation, à son berouf. Hein, et, et Luther, d'ailleurs, considère que si on a un métier qui, qui nous déplaît, là encore, on n'a pas de concept de travail, on est plutôt sur... Euh, on repère des métiers hiérarchiques, et il faut l'accepter, il faut garder le stand, il faut garder sa position. Voilà, donc il faut accepter le travail, et notamment, vous savez que Luther était particulièrement critique du monachisme, il disait « mais voilà, pourquoi est-ce qu'il y aurait deux genres de chrétiens » C'est-à-dire vous auriez d'un côté les chrétiens retirés du siècle, qui rendraient grâce à Dieu au travers de leur travail, voilà, et qui, euh, euh, en quelque sorte, seraient de, de bons et purs chrétiens, parce qu'ils s'abandonneraient dans l'acte de travail comme dans un acte spirituel, et puis les chrétiens euh, dans le siècle, qui eux, n'auraient comme horizon que de s'en détacher à tout prix, de ne surtout pas travailler. Non, il y a seule forme de, de, de, de, de chrétien, et euh, le travail est un acte, effectivement, spirituel, au même titre que la prière, c'est une manière de rendre compte, euh, de, de rendre grâce à Dieu. Euh, ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que, mais on, on le verra, la différence de ce qui va arriver dans les siècles immédiatement après, on valorise le travail pour ce qu'il est lui-même. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire on valorise le travail parce qu'il nous permet d'avoir de l'enrichissement, parce qu'il nous permet d'avoir une prospérité matérielle, non, on valorise le travail comme on valorise la prière. On ne valorise pas la prière parce qu'elle vous permet d'obtenir quelque chose, en particulier pas dans la réforme protestante. Non, c'est une soumission à la grâce... Euh, euh, à la grâce divine. Alors ça va aller un peu au-delà même dans la conception calviniste hein, de, de la prédestination. Vous savez qu'en gros, et là encore schématiquement, chez Calvin, cette idée que, euh, qui remonte à Saint-Augustin, la, la grâce ne s'acquiert pas, ne se gagne pas. Euh, voilà, on est euh, prédestiné ou pas. Euh, et l'angoisse du chrétien, c'est justement la capacité à se voir révéler euh, sa prédestination. Et Calvin euh, considère qu'une bonne manière de... Euh, de se révéler son, son, sa propre élection, euh, euh, bah c'est d'entreprendre un certain nombre d'activités, de, de, euh, on dirait aujourd'hui activité économiques, d'investissement, d'activités de travail, et puis de voir si on est couronné de succès. Et si on est couronné de succès, c'est euh, bien évidemment pas en, en raison de son talent personnel. C'est Dieu qui besogne en nous, hein, et donc c'est simplement une manière de, voilà, de se rassurer, de calmer son angoisse sur le fait qu'on est, euh, euh, est prédestiné, qu'on fait partie des élus. Donc, ça, ça va avoir un, un, un aspect tout à fait. C'est-à-dire que les interdits moraux qui pesaient sur le travail depuis 20 siècles vont commencer à, à se lever progressivement. D'abord dans, euh, dans, les, dans, dans, les, euh, dans les royaumes protestants et dans les provinces protestantes, puis progressivement dans l'ensemble de l'Europe. La contre-réforme catholique développera également. En France, les jansénistes, par exemple, hein, qui vont considérablement influencer euh, euh, les débuts de l'économie politique, vont trouver une manière aussi de valoriser le travail hein, au sein de la contre-réforme catholique. Hein. Comme étant, euh, voire, comme étant une, une manière euh, de rendre grâce à lui. Donc le concept de travail est une création récente, une trouve en unité conceptuelle qu'au 18e. Donc euh, vous voyez, c'est hein, euh, progressif. Hein. En gros, jusqu'au 16e, 17e, on a très très peu de valorisation du travail. À partir du 18e, il va apparaître comme une euh, catégorie unique, à la fois une catégorie économique... Euh, sous l'influence des, des, des premiers économistes, une, une catégorie juridique aussi, et qui va définir le travail comme étant quelque chose d'abstrait et de marchand pour en faire l'objet d'un échange. Hein, donc le travail au XVIIIe siècle, je le fais rapidement, ça va commencer à être un peu long, une alors, on a une valorisation justement hétéronome du travail. Le travail, il n'est pas valorisé pour ce qu'il est. Fondamentalement, le travail, on l'a dit, c'est une souffrance, c'est une peine, les économistes aujourd'hui disent que le travail est une désutilité, c'est-à-dire c'est le contraire d'une satisfaction. On part du postulat que le travail est, par définition, une désutilité. Mais il permet d'obtenir quelque chose. Qu on ne le valorise pas pour ce qu'il est, on ne le valorise évidemment plus comme un acte spirituel, on ne le valorise plus comme étant un, un lieu où on s'épanouit, non, on, on valorise le travail parce qu'il permet d'obtenir la propriété privée, c'est ce qu'on trouve chez l'homme. C'est par le travail que l'homme justifie et légitime la propriété privée des biens qu'il possède. Et puis évidemment, chez Smith, la richesse, le fond primitif de la richesse, hein, qui Smith dans la richesse des nations, c'est le travail et la richesse se mesure par la valeur travail. Hein, donc le travail commence à être conçu à ce moment-là comme une catégorie unique, et évidemment sur la base d'une abstraction. C'est-à-dire que logiquement, on arrive à unifier l'ensemble des métiers qu'on avait repérés jusqu'alors, l'ensemble des tâches, des activités très diverses entre elles, qu'en repérant l'élément commun qu'elles ont, en, qu ont entre elles, justement, qu'elles ont entre eux, hein, et donc en, en, en se retirant des, euh, des avatars concrets. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre le travail d'un saftier, d'un boulanger, d'un enseignant ben, Pas grand-chose, à part qu'il produit de la valeur, qu'il produit des formes de richesse matérielles ou immatérielles. Donc après, les déterminants concrets sont pas importants. Cela on les met de côté. Et ce qui est important dans l'acte de travail, c'est pas de se réaliser, c'est n'est pas d'exprimer de, sa subjectivité. Au contraire, c'est de produire des grandeurs objectives de la valeur et de la richesse. Voilà, tout le reste doit être mis de côté et doit être nié. Donc le travail n'est pas là pour qu'on s'y réalise, le travail est là pour qu'on y produise des richesses. Et euh, la richesse étant au cœur, de, pour les élèves, ces premiers économistes, hein, du, du bien-être et, et du bonheur collectif. Voilà, donc, hein, une abstraction. Cette abstraction, par définition, le détache de l'individu. Hein, lui aussi, il est concret. Donc voilà, si on dit, bah, finalement, dans le travail du boulanger, ce qui est important, ce n'est pas le contenu de son travail, c'est le fait qu'il produit de la valeur... Le fait qu'il soit boulanger, le fait qu'il soit un bon boulanger, un mauvais boulanger, un boulanger qui pétrit avec amour, euh, ou un boulanger qui fait son bon travail comme un sagouin, peu importe. La seule chose qui va nous importer, c'est comment on va le comparer à tous les autres, à tous les autres boulangers, mais également à l'ensemble des gens qui travaillent et qui créent de la valeur. Donc ce qu'est l'individu importe peu. Hein, et ce qu'il met d'individuel et de subjectif dans, euh, dans son travail n'importe plus. Ça, c'est mis de côté, c'est pas valorisable. Ce n'est pas vasorisable, ce n'est pas mesurable, hein, donc ce n'est pas ça qui, qui va être mis, euh, mis en avant. Donc le travail devient une grandeur uniquement, et même un étalon des valeurs. Hein, C'est le travail qui mesure toute valeur hein, dans euh, la pensée des économistes du XIXe siècle. Et on voit bien que chez ces économistes-là, je cite Smith parce qu'il est considéré comme le fondateur de, de la science économique, il se substitue euh, au délibératif, à la parole, comme fondement de l'ordre social. Qu'est-ce qui, qu qui fonde le bien public La richesse commune le commonwealth repose sur la commonwealth. Le bien public repose sur la richesse commune. Sur quoi repose la richesse Sur le travail. Donc, ce qui fonde le bonheur public, c'est le travail. Dans ce qu'il a d'objectif, c'est-à-dire qu'il est créateur de richesse. Donc, c'est ça qui fonde le lien social. C'est pas la parole, c'est pas le délibératif, c'est pas le, la démocratie, c'est pas l'agora, c'est pas le raisonnement philosophique ou moral comme ça pouvait être. Chez... Donc, vous voyez, on a une espèce de basculement. Pendant des siècles, on a justement tenus, les philosophes en particulier, tenus à maintenir les pratiques économiques et en particulier les pratiques de travail, hein, de ce qu'on appelle aujourd'hui le travail euh, de, de manière marginale, parce qu'ils y ressentaient, ils y percevaient quelque chose de démesuré, susceptible de fragiliser l'ensemble de l'édifice social, donc c'était dangereux. Et surtout, ce n'était pas là que se jouait l'ordre social. L'ordre social se jouait dans la délibération collective, dans, enfin, en tout cas dans, dans la cité grecque. Et là, à partir du XVIIIe siècle, on a un basculement complet, ce n'est pas dans le délibératif, ce n'est pas dans le lien politique que se situe euh, la capacité de vivre ensemble et, et, et d'aller vers le bonheur collectif. C'est au travers de l'activité commune de travail. Et c'est même au travers de la division du travail entre l'ensemble des membres de la société la plus poussée possible. il n'y a, a rien de plus aliénant que la division du travail. On va parcelliser le travail, enfin, ben, vous connaissez le... Voilà, donc c'est évidemment un basculement tout à fait essentiel qui, est, euh, ben, voilà, hein, qui, qui symbolise l'émergence de, de, de l'économie politique, de ce qu'on appelle aujourd'hui la science économique, comme un domaine autonome de pensée. La science économique a émergé autour de cette idée que le lien social premier, c'est le lien économique, et quand on dit le lien économique, derrière c'est le lien de travail. Voilà, ce qui nous unit tous, c'est la vaste division du travail, qui nous unit et qui fait que collectivement on produit plus de richesses, donc on est plus heureux. schématisme. Enfin, en gros, c'est la conception qui s'impose à l'économie. Donc le concept de travail est une création récente, vous voyez, là je l'ai fait très rapidement, mais en gros ça, ça commence en fin du 19e début du, euh, du 20e et à partir de ce moment-là, on va avoir une succession de, de, de, de, de formes de valorisation euh, finalement contradictoires. Euh, au XVIIIe siècle, hein, c'est la première couche, c'est celle que je viens d'évoquer, euh, le travail est donc visible, euh, valorisé comme base légitime de l'appropriation, mesure de toute chose et facteur de production travail valorisé parce qu'il permet la production de richesses. Hein, C'est dans la richesse qu'il permet, individuellement, collectivement, d'acquérir, qu'on trouve la compensation de ce qu'il est par ailleurs, une souffrance, une désutilité, euh, une torture. Hein, donc un facteur de production. Et l'horizon de la valorisation du travail, on valorise le travail parce qu'il permet l'accumulation de richesses, qui compense la paix, individuellement comme collectivement. Au 19e siècle, on a une deuxième forme de valorisation du travail qui, qui apparaît, qui est en grande partie contradictoire avec la première, mais qui ne va pas s'y substituer, qui va venir s'y surajouter. Alors on la trouve, cette deuxième couche, chez euh, bah, des auteurs comme Hegel, chez Saint-Simon, chez Marx en particulier, où là on va définir le travail comme l'essence de l'homme. Qu'est-ce qui distingue l'homme de l'animal C'est sa capacité, c'est le travail. Et donc là, encore pour faire vite, finalement, l'humain ne sera véritablement réalisé que lorsque le travail sera totalement libéré, c'est-à-dire lorsque l'homme pourra se réaliser dans son travail que ce travail sera plus une nécessité, lorsque précisément on ne travaillera plus uniquement pour produire des richesses, mais lorsqu'on travaillera librement, uniquement à des fins de réalisation personnelle et subjective. Donc l'horizon là, c'est la libération euh, du travail. Donc le, le travail, c'est la réalisation de l'homme en, en l'homme. Ce qui est une peine, c'est le travail dans la société marchande, parce qu'il est aliéné. Hein, le travail n'est reconnu qu'à la condition que la marchandise que je produise soit valorisée sur le marché et achetée. Donc je suis dépendant de la valorisation que les autres ou que la société collectivement fait de la marchandise que je produis, pas de mon travail personnel, pas de mon ego, pas de ma subjectivité, pas de mon talent, non, de ce qui est mesurable dans ce que je produis. Voilà, donc le travail est aliéné, nous dit Marx, dans notre société. Et il est par ailleurs exploité, puisque le travail est le fond de toute richesse, et toute richesse ne revient pas au travail. Donc le travail est à la fois aliéné et exploité. Et voilà, donc l'horizon tracé par Marx, et plus généralement les hétérodoxies socialistes de la fin du 19e siècle, c'est de dire qu'il faut... Libérer le travail, c'est le sens du progrès, et notamment du progrès de la productivité. Il faut pousser les, les feux des forces productives, de la productivité, on finira par arriver dans une société d'abondance où le travail ne sera plus une nécessité. Il ne sera plus une nécessité parce qu'on sera à nouveau dans des sociétés où on pourra appliquer les principes de chacun selon ses besoins, à chacun selon ses capacités, voilà, le travail ne sera plus une nécessité, et à partir du moment où il ne sera plus une nécessité, il sera libéré et pourra redevenir ce qu'il aurait toujours dû être, une manière de se réaliser. On retrouverait l'ergone euh, voilà, antique, voilà, c'est une manière de réaliser une œuvre et de projeter sa subjectivité. Ce n'est pas du tout pour produire quelque chose de valorisé collectivement, On y, voilà, comme l'artiste. L'horizon, c'est euh, hein, l'artiste qui se réalise euh, au travers de, de son travail. Voilà, le travail redeviendra ce qu'il doit être, une œuvre, en dehors de toute nécessité de produire, en dehors de toute relation de dépendance, qu'elle soit marchande ou salariée ou productive. Et donc l'horizon donné par Marx, c'est l'abolition du salariat. Le salariat, c'est par définition le travail marchand et exploité. Donc le travail ne sera libéré que lorsque le salariat sera aboli, et donc la propriété privée. C'est à cette condition qu'on retrouvera l'essence propre du travail. Deuxième bouche de valorisation. Alors aujourd'hui, quand je vous dis que ça s'est accumulé, évidemment, euh, implicitement, les uns les autres, on ne fait pas forcément référence à Marx. Mais euh, quand on va dire, mais pourquoi, euh, qu'est-ce que vous recherchez dans... dans travail. Quand on essaie de vendre aux étudiants à l'université qu'ils ont intérêt à continuer à leurs études, on leur dit quoi D'abord parce que vous aurez une bonne insertion professionnelle et vous gagnerez des revenus, donc sous-entendu vous créerez des richesses et vous pourrez avoir accès à la consommation. Premier couche de valorisation. Et puis avec un peu de chance, en continuant vos études, vous aurez un métier qui vous plaît. Donc vous pourrez vous y réaliser. Subjectivement, vous y trouverez un intérêt. Donc le travail est valorisé à la fois parce qu'il est production de richesses, mais à la fois parce qu'on espère tous avoir un travail qui soit tout sauf quelque chose d'aliénant ou... Euh Hein, ou, ou quelque chose qui nous est imposé bah, c'est en tout cas notre horizon je suis pas sûr que collectivement ou même individuellement on soit tous arrivés à ce degré d'épanouissement hein, à part peut-être les professeurs d'université mais sinon euh, la plupart des autres euh, souffrent probablement de, de ça euh... donc voilà donc cette deuxième couche elle s'est ajoutée donc une première vous voyez une première valorisation qui est je travaille je gagne, je travaille plus pour gagner plus parce que j'ai accès aux richesses deuxième couche de valorisation non je travaille pas plus je travaille pour me réaliser pour créer une œuvre voilà, pas pour euh, créer de la valeur, pour créer des grandeurs, non pour créer quelque chose de qualitatif, pour créer quelque chose de, voilà, qui, me, qui me permet d'exister en tant que... Donc voilà, le travail essence de l'homme, défiguré dans la société contemporaine, et l'horizon, c'est la libération du travail par l'abolition du salariat Et puis, euh, finalement, on a à partir de, de la fin du 19e, début du 20e, on a une troisième couche de signification et de valorisation qui va, qui va intervenir autour de ce qu'on va appeler l'état social, en quelque sorte, euh, ce qu'on peut appeler aussi les social-démocraties, enfin en tout cas dans le mouvement ouvrier, euh, ça va se développer par euh, les, les grands auteurs social-démocrates, progressivement le travail va être pensé, toujours comme une valeur, en tant qu'il est le socle du système de distribution et de redistribution de revenus, ce que j'évoquais un peu dans, mon, dans ma première partie, du système de droit et de protection du travail. C'est-à-dire que l'idée ça va être de dire, bon, c'est à partir de ce moment-là que d'ailleurs la question du travail va être mise de côté, est-ce que le travail est une, valeur, est une réalisation de soi Est-ce que le travail est allié. On va mettre ça de côté et on va se donner comme objectif, non pas le travail, le contenu de son travail, les désordres du travail, mais on va s'intéresser à l'emploi. La perspective, c'est que tout le monde ait accès à un travail, c'est-à-dire à un emploi, de manière, d'une part, à avoir accès à des revenus et à pouvoir consommer, d'autre part, à pouvoir construire le système de protection sociale. Voilà, ça, ça va, à partir du 20e siècle, se, se développer. Ça commence dès la fin du 19e, début du 20e siècle, au travers de ce qu'on appelle les thèses révisionnistes au sein du du mouvement socialiste et du mouvement ouvrier, puis ça se développe dans les social-démocraties, plus généralement dans l'ensemble des pays développés, notamment en Europe, autour de l'État social au lendemain de la, de la guerre. La question du travail laisse sa place à celle de l'emploi. Le concept de chômage se construit. Je ne vous fais pas un détour par la construction de la catégorie de chômage. Catégorie de chômage aussi, elle se construit progressivement au cours des années 30. Hein, où on, va repérer, on va commencer à repérer le chômage, à vouloir le mesurer, parce qu'on considère précisément que la faille principale d'une économie, d'une société, c'est l'absence de travail. Au sens de l'absence d'emploi. Et donc on va mesurer hein, le chômage avec cette idée que le chômage est nécessairement involontaire. Hein, C'est-à-dire que celui qui n'a pas d'emploi, il est désocialisé et évidemment il ne peut pas l'être de manière volontaire. Et l'objectif de plein emploi hein, va s'imposer, euh, j'ai cité Penn, j'ai cité Beveridge et j'ai cité le préambule de la Constitution de 46 dans lequel on inscrit le droit au travail. Et c'est assez intéressant, je crois que j'y reviens dans un instant, hein, mais euh, au lendemain de la guerre, quand vous vous inscrivez dans que parmi les droits constitutionnels, parmi les droits euh, incontestables, inaliénables, il y a le droit au travail, vous impliquez euh, une, une vision particulière du système de protection et d'indemnisation du chômage. C'est-à-dire que celui qui est au chômage, il est créancier de la société. La société et l'économie n'ont pas su se débrouiller pour lui trouver un emploi. Donc il est en créance, il est un ayant droit. Et l'indemnisation, euh, l'accompagnement, alors évidemment, on est dans des sociétés de plein emploi. Euh, bon, ah, c'est attaque. Euh, on est dans des sociétés de plein emploi, c'est-à-dire que euh, c'est les sociétés de reconstruction, ça va être ensuite la période des 30 Glorieuses, donc on ne va pas reconnaître le chômage de masse avant les années 70, mais on a le souvenir du chômage de masse des années 30. Et l'idée qui va s'imposer, c'est voilà, quand une société n'est pas capable d'assurer de l'emploi à tout le monde, ça la fragilise, et individuellement, chacun et enfin, la société est endettée vis-à-vis -vis de chacun de ceux qui n'ont pas accès au travail. Et donc, euh, il est légitime qu'il soit indemnisé, en quelque sorte. Un droit n'a pas été respecté, il est logique qu'il soit indemnisé. Je dis ça parce qu'évidemment, on a, euh, dans les années récentes, depuis une vingtaine ou une trentaine d'années, complètement renversé la perspective. Euh, le concept de chômage qui s'était construit dans les années 30 jusqu'aux années 50 et 60, a été déconstruit depuis les années 80. Et l'idée qu'il y a un élément volontaire dans toute situation de chômage a fini par s'imposer à tel point que le chômeur est considéré comme étant, lui, endetté vis-à-vis -vis de la société. La société est suffisamment généreuse pour lui donner une indemnisation. Il faut donc qu'il prouve qu'il cherche effectivement un travail. Lorsqu'il est titulaire d'un minimal social, il faudrait qu'il puisse quand même aller ramasser quelques feuilles pour quand même prouver qu'il est utile à la société. Alors, il y a eu ce genre de proposition. Donc on a complètement renversé le... Oui, excusez-moi, oui. monsieur, mais c'est aussi l'assurance. Il cotise au chômeurs pour avoir cette indemnisation. Donc c'est un système d'assurance, c'est cette vision-là. C'est vrai en France, c'est pas vrai partout. Hein, le, le fait que lassurance soit effectivement un système d'assurance et pas un système passant par l'impôt et un système d'assistance, est euh, spécifié, enfin, et particulier au système continentaux, quoi. on va dire, c'est ce qu'on appelle les systèmes bismériens. Mais vous avez raison, oui, c'est un système d'assurance, dont ils gagnent le droit, mais vous avez de plus en plus, dans la crise de, de, de, de l'emploi que nous traversons, bah, des gens qui se retrouvent sans emploi, sans avoir cotisé suffisamment, ou sans avoir... Euh, voilà, donc, euh, mais vous avez tout à fait raison de souligner ça. Est, euh, il, euh, il est, euh, la, la société lui doit quelque chose, d'autant plus qu'il a effectivement accumulé des droits euh, à l'indemnisation. Donc au XXe siècle, vous voyez, donc on a voyez, trois, trois types de, de couches successives de, de, de, de valorisation. Le travail est valorisé comme un facteur de production, il permet l'accumulation de richesses. Il, compte il compense la peine, le travail est, valo est valorisé dans le même temps. Et ce n'est pas forcément très cohérent, puisqu'on nous dit que le travail est une peine, et là il est valorisé comme étant l'essence de l'homme, ce en quoi l'homme va se réaliser. Et puis finalement, on travaille. Euh, et, et donc l'horizon, c'est plutôt la libération du travail, l'abolition la, euh, la du, du salariat. Et finalement, au XXe siècle, on ne parle plus du tout d'abolition du salariat, y compris dans le mouvement ouvrier. Au contraire, c'est l'extension du salariat. L'horizon de tous, c'est la société salariale et le plein emploi. Que tout le monde ait un accès au plein emploi. Et d'une certaine manière, ça a été les grands débats au sein du mouvement ouvrier, d'ailleurs, à l'époque, de dire ben, il faut tolérer euh, des formes d'exploitation euh, il faut tolérer la soumission au euh, commandement du capital, en gros. Parce qu'en contrepartie, on va négocier l'accès à des revenus, à des protections sociales, etc. Donc on va nouer un compromis salarial, en gros, entre, autour de subordination versus protection. On accepte la subordination salariale, en contrepartie de quoi On a accès à la consommation de richesse et par ailleurs à la protection sociale pour soi et pour ses ayants droit, d'ailleurs, au fur et à mesure que les États sociaux vont se développer. Voilà, donc ces trois couches se sont euh, succédées sans que ça pose trop de problèmes, à part qu'il euh, me semble qu'aujourd'hui... Euh, donc, enfin, aujourd'hui, elles elle s'avèrent toutes les trois contradictoires. Ou plus exactement, on n'a pas fait le ménage, euh, collectivement, sur pourquoi valorisons le travail. Est-ce qu'on le valorise parce qu'il nous permet de créer des richesses Est-ce qu'on le valorise parce qu'il nous permet de nous épanouir Est-ce qu'on le valorise parce qu'il nous permet d'avoir accès à un socle de droit Voilà, les trois peuvent être contradictoires. On pourrait dire les trois, mais c'est compliqué quand même de les articuler. Donc, au XXe siècle, la réflexion sur le travail, ce qu'on avait euh, jusqu'au XIXe siècle, sur le contenu du travail, sur, euh, a été pratiquement évacué, hein, au profit de celle de l'emploi et du chômage. Alors aujourd'hui, hein, enfin quand je dis aujourd'hui, depuis une trentaine d'années, hein, la crise de l'emploi et le retour du chômage de masse ont conduit, alors je l'évoquais à l'instant, un processus de déconstruction de la catégorie de chômage, hein, sous la forme de sa revolontarisation. Euh, alors là c'est pareil, c'est euh, pas le lieu d'en parler là, hein, c'est intéressant de voir à quel point les économistes ont été les premiers à dire, mais finalement, donc, dans leur cénacle académique, hein, dans les articles que seuls eux lisent, et encore... Euh, donc les étoiles, ils ne disent pas forcément ce qu'il y a dedans, mais voilà, ils ont été les premiers au début des années 70, un hein, auteur américain de l'école de Chicago, Robert Lucas a dit, ben voilà, de toute façon, on ne va pas passer son temps à savoir si le chômage est involontaire ou volontaire, il y a un élément volontaire dans toute situation, et de toute manière, la théorie économique est entièrement construite sur l'idée que les individus ne font des actes que volontaires, bon, voilà, le chômage volontaire, très bien, c'est entre nous, c'est dans les murs de l'université, c'est pas trop gênant, à part qu'évidemment, euh, le caractère, euh, le langage scientifique, il a un caractère performatif, quand les responsables politiques qui sont influencés par les économistes entendent chômage volontaire, évidemment, ils traduisent ça en langage ordinaire. Ça veut dire en gros, les chômeurs sont bien contents d'être dans cette situation-là. Ou sans dire ça, il euh, y a, euh, c'est le terme à la mode de Pierre des trappes à Il y a des désincitations au travail. Fondamentalement, il y a une dimension non négligeable du chômage qui est liée au fait que il n'y a pas les bonnes incitations et qu'un bah, certain nombre de, de chômeurs non, préfèrent, la situ... préfèrent rationnellement la situation de chômeurs à la situation de travailleurs, etc. Il et s'est développé tout ce discours-là à partir des années 80 très rapidement. Hein, euh, début des années 70 dans les sélects académiques, fin des années 70 dans le débat public. Hein. En moins de 10 ans, il y a eu une influence tout à fait euh, colossale. Et euh, remise en cause de l'objectif euh, de plein emploi comme objectif pertinent des politiques macroéconomiques. Particulièrement euh, visible en Europe en ce moment. Euh, dans les années 80, on bascule. On dit, voilà, c'est pas à l'État de s'occuper du plein emploi. Le plein emploi, il résultera d'un fonctionnement le plus libre possible du marché du travail, mais c'est pas au moyen de déficit budgétaire, au moyen du soutien l'activité économique, au moyen de politique macroéconomique qu'on atteint le plein emploi. Ça, c'est fini. D'ailleurs, on va neutraliser les politiques macroéconomiques. Les politiques macroéconomiques, elles doivent viser au respect des grands équilibres et à la lutte contre l'inflation. Voilà. Toute la construction économique en Europe elle est évidemment aujourd'hui l'objet de beaucoup de discussions, elle était construite autour de cette idée-là, c'est-à-dire le chômage n'est pas un objectif pertinent pour les politiques macroéconomiques. Si vous avez un problème de chômage, c'est un problème structurel. Donc il faut faire des réformes. Réformes du marché du travail, réformes des systèmes de protection sociale, bon, euh, voilà. mais euh, ce n'est pas au moyen de, de, de, de, de, de l'outil macroéconomique. Donc, processus de dé déconstruction de la catégorie de chômage, je l'évoquais en introduction, le retour de la question du travail, qui avait été évacué pendant le XXe siècle, a fait son retour, la place du travail, le sens du travail... Euh, la nécessité donc des, des, des réformes, la réforme du marché du travail, les questions de réduction du temps de travail qu'on a évoquées, la remise en cause du compromis euh, subordination-protection, euh, hein, ce qu'on appelle le compromis euh, Fordis, la recherche de nouveaux compromis, euh, les débats récents étaient autour, j'en dirais peut-être un mot en, en conclusion, étaient autour du débat sur la, vous savez, la fameuse flexi-sécurité hein, euh, mise en place. Donc, nous voit un, un retour de, de, de la question autour de la régulation du travail, mais me semble-t-il. On n'arrive pas à y répondre, on voit bien, euh, on voit bien comment on peine à, à avoir une vision collective de la manière dont on veut réguler euh, nos, nos systèmes de travail, parce qu'on n'a pas fait le ménage dans nos représentations du travail, qui sont diverses, variées, qui se sont accumulées sans que jamais on fasse le ménage, et qui s'avèrent finalement euh, contradictoires. Donc les politiques publiques n'ont pas le référentiel clair, pourquoi faut-il valoriser le travail Et comment doit-on valoriser le travail Est-ce qu'on valorise le travail en en augmentant euh, la place Est-ce qu'on valorise le travail en en relativisant la place et en en faisant simplement un horizon. Voilà. Comment on s'organise collectivement, et quelle place on reconnaît aux pratiques d'enrichissement et aux pratiques de travail C'est une question que posaient les philosophes grecs il y a 25 siècles. Donc, ce serait ma troisième et dernière partie. Quelques considérations sur les débats, sur quelques débats contemporains. Alors, évidemment, le cadre, ça pourrait être les défis du siècle, de dire, voilà, c'est quoi le travail au XXIe siècle Comment se propager Donc, c'est une perspective longue. Les perspectives longues, bon, on peut... Rechercher les utopies euh, mobilisatrices, hein, c'est propre du lot. Mais comme disait un auteur que j'aime bien, je cite, euh, vous allez me dire, il n'en connaît qu'un, mais euh, John mayer disait voilà, le long terme, j'aime beaucoup cette citation, le long terme, parce qu'on parle très souvent du long terme. Ah, allez, le long terme est un horizon peu intéressant. À long terme, nous serons tous morts. Les économistes n'apportent rien si en pleine tempête, tout ce qu'ils trouvent à dire, c'est qu'une fois l'orage passé, la mer sera calme. <rires> Alors, voilà, on peut se On est euh, typiquement à cette situation. Non, bah, voilà. Hein, Rassurez-vous, la courbe du chômage va finir par s'inverser, la courbe de la croissance va finir par redémarrer euh, à long terme, on va s'en sortir. Ouais, en attendant, euh, euh, la sort, on ne verra peut-être jamais la mer calme. Pourquoi je, je mets ça C'est que voilà, on peut aujourd'hui, euh, on va en dire un mot, euh, se projeter à très long terme, mais il y a une urgence qui est la crise présente du chômage de l'emploi. Vous voyez bien comment il est difficile aujourd'hui, encore plus que ça ne l'était il y a 20 ans, de parler de réduction du temps de travail. Si vous dites aujourd'hui dans la société française ou européenne de dire, bon voilà, tiens, il faut mettre, sur le, il faut mettre mettons en débat la place du travail. Il faudrait, il faudrait relativiser la place qu'a le travail dans nos sociétés. Bon, vous allez expliquer ça aux, aux 10 ou 12% de chômeurs officiels euh, voilà, qui sont en recherche de travail, ça va être un petit peu compliqué. Dans le débat public, imaginez un responsable politique, euh, certains s'y sont essayés, mais, euh, vous n'avez plus beaucoup de responsables politiques qui brandissent ça en disant, enfin, il y en a quelques-uns. Il doit y avoir la route ou roue, et plus, euh, voilà, mais. Il euh, y en a, a, a quelques-uns qui m'ont dit ça, mais très peu sont ceux qui disent Bon, ben voilà, de toute façon, l'urgence dans, euh, dans la situation actuelle, c'est euh, de relativiser la place qu'a hein, voilà, le travail. Le long terme, c'est un peu compliqué. Donc, il faut d'abord s'occuper de la tempête et de l'orage. Et donc, évidemment, à court terme, la lutte contre le chômage, l'objectif de plein emploi, reste évidemment, on le voit bien, la priorité, la mère des batteries. Voilà, donc on est à nouveau, depuis, euh, en particulier depuis 2010-2011, dans cette idée que. Euh, euh, bah, s'il n'y a pas d'emploi, de, et, et en l'occurrence, hein, ça pose la question de la croissance économique, s'il n'y a pas de croissance, il euh, n'y a pas d'emploi. S'il n'y a pas d'emploi, c'est l'ensemble, à nouveau, c'est même pas la question du travail, la question de l'emploi, c'est l'ensemble de l'économie, de, de la société qui se déstructure avec les dangers pointés par Keynes dans les années 30, hein, le scandale intolérable que posent euh, les deux vices marquants du monde dans lequel nous vivons, le chômage de masse, d'une part, les inégalités dans les patrimoines, dans les fortunes et dans les revenus. Voilà, euh, même cause, mêmes effets, hein, on voit euh, ressurgir le même, de, le même type de menaces que dans les années 30. Donc c'est, euh, voilà, là je le dis en passant, hein, une, une des batailles qui reste à mener, c'est justement sur euh, le débat que j'évoquais, sur la construction, déconstruction de la catégorie de chômage. Là, il y a un vrai débat euh, sur, euh, voilà, hein, euh, le chômage est-il oui ou non euh, une situation involontaire au sens strict du terme, ça veut dire est-ce que c'est un problème macroéconomique, c'est-à-dire un problème de fonctionnement global du système, celui qui euh, se retrouve au chômage, ben, il est simplement victime d'un dysfonctionnement global du système. C'était la réponse que euh, on avait fait dans le XXe siècle, hein, qui, qui obligeait les États à s'occuper de ça. Depuis les années 80, on a à nouveau démantelé ça en disant Mais non, finalement, c'est des problèmes d'incitation, c'est des problèmes de. Euh, voilà, il y a un caractère volontaire dans, dans, dans tout chômage, c'est à la condition de réformer nos systèmes et nos marchés du travail qu'on y arrivera. Enfin, voilà. Probablement qu'on se euh, trompe de bataille. En tout cas, euh, euh, vous voyez que dans la situation actuelle, je parlais tout à l'heure de manière un peu humoristique sur euh, la courbe de chômage va-t-elle s'inverser Vous voyez, c'est serein, on attend de, de, de voir. Euh, courbe du chômage inversée bon, il y a une forme de consensus quand même important entre économistes et, euh, et probablement d'ailleurs euh, entre responsables des politiques publiques sur l'idée que euh, le chômage, et ça c'est l'urgence, ne commencera euh, à amorcer éventuellement une courbe descendante que lorsque la croissance, elle euh, réamorcera une courbe croissante. Donc à court terme, me semble-t-il, vous voyez, le, le bateau est en panne au milieu de l'orage. Donc euh, à court terme, bah, il faut remettre le bateau en route. Hein, il faut sortir de la tempête, sinon on sera tous morts avant même de pouvoir euh, voir les rives dorées euh, de la valorisation du travail. Donc il y a une urgence hein, qui est de bien comprendre la nécessaire mobilisation autour de l'emploi. Pour autant, il ne faut jamais perdre euh, de, de vue euh, les autres termes. Le chômage, il renvoie d'abord à la question de la croissance, mais il renvoie aussi à des dimensions plus structurelles hein, de, de fonctionnement de nos, systèmes, de nos systèmes sociaux, et donc à moyen terme... On doit avoir une, un débat, des interrogations sur le contenu du rapport salarial, sur le contenu de nos compromis sociaux. Les compromis sociaux hérités de la presse Seconde Guerre mondiale, ils n'ont pas vocation à durer éternellement. Ils sont manifestement pour partie en dysfonctionnement, donc il faut les interroger. Ça ne veut pas dire les démanteler, ça veut dire les, voilà, les réinterroger, les reconstruire. Un compromis, par définition, se reconstruit en permanence. C'est là qu'intervient la nécessité de penser le travail. C'est pas dans l'urgence, là, dans l'urgence, il faut gérer, faut gérer la question du chômage, c'est la question de l'emploi. La question du travail, elle vient lorsqu'on se dit « bon voilà, ok, très bien, on, on, on a comme objectif de reviser le plein emploi, quel contenu on donne à ce plein emploi en termes de travail Quelle valorisation du travail mettons derrière Quel compromis salarial nous entre nous, collectivement, euh, derrière cette, cet objectif de plein emploi, si ça demeure un objectif euh, euh, de nos sociétés ?» Là, il devient nécessaire de penser le travail, et, c'est pour ça que j'ai fait ce détour, j'espère qu'il ne vous a pas paru trop long par l'histoire de la pensée, c'est qu'on voit bien que la manière que nous avons de valoriser le travail, c'est historiquement daté, c'est une construction intellectuelle, ça n'a rien de naturel. Donc je prends deux exemples, sans... je prends l'exemple du débat sur la flexibilité. En gros, le débat sur la flexibilité, qui a dé été décliné en France au travers de deux accords interprofessionnels, dans euh, la loi, le, celui de mémoire de janvier 2008 sur euh, la modernisation du marché du travail, celui de janvier 2013 sur euh, la sécurisation de l'emploi, Bon, ça vous connaissez hein, le contenu du débat. Le terme est suffisamment vague pour que tout le monde s'y retrouve et que donc il y ait un espace de débat. En gros, c'est de dire bon, bah, voilà, l'enjeu aujourd'hui c'est moins. Euh, en gros, il faut introduire à, à la fois plus de flexibilité pour les firmes et en même temps garantir de la sécurisation pour les travailleurs. La sécurisation de trajectoires professionnelles qui sont elles-mêmes de plus en plus déstandardisées, de plus en plus individualisées hein, et, et donc c'est plus compliqué. Voilà, donc voilà, il y a il y a ce contenu-là. Bon, alors, dedans, on y met ce qu'on en veut. La CGT y entre avec les objectifs de sécurité sociale professionnelle. Le MEDEF y entre avec une vision de la flexicurité qui est évidemment différente. Commençons par la flexibilité, et puis on négociera la sécurité après. Puis vous avez, voilà, donc, c'est un espace de dialogue. Mais il est important de rentrer dans ce dialogue et dans ce débat en se disant « la manière que j'ai, moi, de penser le rapport salarial, le travail, etc. Euh, n'est pas une forme naturelle. » Il n'y a pas de forme naturelle du travail. Par exemple, non, le travail n'est pas naturellement marchand. Le marché du travail est une construction récente, ce qu'on appelle le marché du travail. Le fait que le travail soit quelque chose qui s'échange et qui soit aliénable, euh, on regarde l'histoire de l'humanité, c'est quelque chose quand même de très très récent. C'est le 18e siècle, hein, je l'évoquais euh, tout à l'heure. Et le marché n'est pas nécessairement et naturellement concurrentiel. Un marché, c'est une institution, c'est une construction humaine, et personne n'a jamais euh, euh, voilà, euh, prouvé qu'il y avait une espèce de marché à l'état de nature, Hein, qu'il faudrait laisser librement fonctionner. Donc, rentrer dans ce débat-là en disant « mais par nature, le travail est une marchandise, et donc par nature, le marché du travail devrait être aussi libre que le marché des cacahuètes euh, ». le marché des cacahuètes est très libre, d'ailleurs. Enfin, euh, et en tout cas, l'horizon, c'est rendre le marché le plus concurrentiel et le plus dérivé possible. C'est évidemment euh, prendre euh, euh, ce qui est une construction institutionnelle, sociale et humaine pour une espèce de nécessité naturelle. Avec évidemment la portée idéologique que ça que ça implique, rappelez-vous, un, un ancien, je devrais le dire, mais après ça serait trop précis, une ancienne dirigeante du patronat français, qui disait finalement, la précarité est naturelle, il y a de la précarité dans tout. Précarité dans la vie, il y a de la précarité dans l'amour, il y a de la précarité dans l'affaire des entreprises. Pourquoi n'y aurait-il pas de précarité dans le travail Voilà, comme si c'était, vous voyez, une espèce de, bah, de, voilà, de, de loi naturelle. Euh, si je monte en haut, de la, ou même au quatrième étage, si j'ouvre une fenêtre et que je saute, euh, il y a de fortes chances que je m'écrase lamentablement euh, sur le trottoir. Je peux le regretter dire « c'est injuste, j'aimerais pouvoir voler ». Bon, mais c'est injuste, mais il y a une loi naturelle qui fait que je descends. Euh, voilà. Là, derrière, on a un peu cette même idée. « Bah oui, qu'est-ce que vous voulez Le marché du travail euh, ?»« Il devrait naturellement être le plus libre possible. » Alors oui, ça créerait des inégalités, oui, ça créerait de la précarité, mais qu'est-ce que vous voulez hein C'est la nature des choses. C'est comme la loi de la gravitation. Hein, on est attiré vers le sol. Voilà. Bon, non, c'est pas vrai. Il n'y a pas de loi sociale naturelle. Les lois sociales, elles résultent toujours d'une construction, et en l'occurrence, dans le domaine qui nous occupe, de compromis. Mais de la même manière, la protection du travailleur, du salarié, ne passe pas naturellement, nécessairement, de manière totalement indépassable, par la protection de l'emploi et du statut. En France, on a construit au lendemain de la guerre toute la protection autour de la défense de l'emploi et du statut qu'il confère. On a des emplois, on contrat à durée déterminée, du coup, on obtient un statut, et en gros, euh, je caricature, mais... enfin. Euh, et l'idée c'est, voilà, on a un système de formation initiale, on sort de son système de formation initiale, on a des certifications qui objectivent un certain nombre de qualifications, on trouve un emploi dans l'industrie, et euh, de moins en moins, mais enfin à l'époque, on trouve un boulot dans l'industrie et on déroule sa carrière pendant euh, 40 ans au sein de l'organisation productive, selon des grilles de classification qui sont négociées de manière collective. Donc on est sécurisé, on est subordonné, mais on est protégé. Donc l'essentiel c'est protéger l'emploi quel que soit par ailleurs le contenu particulièrement aliénant du travail, etc. On a l'impression que dans le débat sur la flexibilité, certains font de cet horizon-là un horizon indépensable. Indépassable. Il n'y aurait de protection des travailleurs qu'au travers de la protection de l'emploi. Donc une position un peu défensive, il faut à tout prix maintenir les emplois, maintenir les statuts. C'est d'ailleurs devenu presque... Euh, vous regardez l'accord inter interprofessionnel de, de, de janvier 2008, je crois, ça être son premier article, qui réaffirme que le contrat de travail normal, c'est le contrat à durée indéterminée. Avec en plus cette idée que le contrat de l'uriel vous donnerez une protection, euh, alors que euh, la période récente montre bien que ça ne donne pas nécessairement beaucoup plus de protection que d'autres types. De... Voilà, on, on naturalise un peu de la même manière. C'est-à-dire l'idée même qu'on puisse se poser la question de dire, mais finalement ce qui est important aujourd'hui, on a des trajectoires professionnelles qui sont justement beaucoup moins standardisées qu'elles ne l'étaient à la période des 30 Glorieuses. L'adéquation entre système de formation et système d'emploi est beaucoup plus lâche qu'elle ne l'était pendant les 30 Glorieuses. Les trajectoires professionnelles sont beaucoup plus heurtées, différenciées. Et donc maintenant, probablement qu'il faut basculer la manière qu'on a d'envisager la protection des travailleurs, au lieu de protéger collectivement l'emploi, il faut protéger individuellement chaque travailleur, se poser les questions de comment collectivement est-ce qu'on assure la protection des trajectoires professionnelles, de manière à ce que la perte d'un emploi ne soit pas une, une, une perte définitive de socialisation. Vous savez que la flexicurité, s'est beaucoup inspiré, enfin ce débat-là s'est beaucoup inspiré de, de l'exemple danois par exemple. Voilà, c'est... Les modèles sont difficilement transposables. Et c'est ce que vous avez au Danemark. Au Danemark, vous avez une forte flexibilité de l'emploi. Euh, mais la contrepartie négociée, depuis très longtemps d'ailleurs, hein, ce n'est pas récent, dans le compromis nordique en général, c'est veut dire très bien, droit à gérer pour l'entreprise, donc grande flexibilité, très peu de législation de protection de l'emploi. Mais en contrepartie, des très forts, euh, un accompagnement individualisé de chaque demandeur d'emploi et des niveaux d'indemnisation généreux et durables. Voilà. Alors ça a plutôt bien marché, ça ne veut pas dire que c'est un modèle... Euh, d'abord facilement transposable, ni euh, forcément, euh, voilà, qui a trouvé la solution à tous les problèmes. Mais en tout cas, ça montre bien que les compromis sociaux peuvent être très différents. Et en l'occurrence, lorsque vous faites, euh, Dominique Médard a fait toute une enquête en Europe sur euh, le sentiment d'insécurité au travail. Euh, les, les travailleurs qui se sentent le plus insécurisés, c'est les travailleurs français. Les travailleurs danois ne se sentent pas insécurisés. L'absence de protection juridique de l'emploi ne les insécurise pas parce qu'ils ont conscience qu'il ben, voilà, y a des retours plus faciles, euh, voilà ce que je veux dire, je ne donne pas ici de route à suivre, mais il me semble qu'il est important dans un débat comme ça de garder toujours à l'esprit que la manière que, que, que nous avons de valoriser le travail, la manière que nous avons de penser les compromis sociaux, tout ça, ce sont des constructions sociales, ce sont des constructions négociées qui dépendent de, bah, de l'itinéraire culturel, institutionnel, politique, des sociétés, il ne s'agit pas de dire que la France ressemblera demain à un grand Danemark, euh, voilà... Euh, les pays ne sont pas de même taille, euh, les marchés intérieurs ne sont pas de même taille, la tradition syndicale n'est pas la même, la tradition patronale n'est pas la même non plus. Donc les compromis ne seront pas les mêmes. Mais en tout cas, l'idée de dire qu'on ben, peut en permanence reconstruire et essayer d'améliorer le contrat social euh, nécessite de ne pas partir du point de vue qu'il ben, y a une forme naturelle indépassable et indéboulonnable et inaliénable de, de, de, de contrat social, me semble-t-il. On pourrait très bien dire, oui, la déstandardisation des trajectoires professionnelles, elle est souvent, elle est bah, pour beaucoup vécue, comme une montée de la précarité et une réapparition du risque, je le disais aux début, on pourrait dire aussi, et c'est le cas d'ailleurs pour d'autres catégories professionnelles, celles qui sont les le, le mieux dotées face à ça, elles peuvent être une opportunité justement de travail plus enrichissant, plus... Moi quand je dis, je vous les évidemment, je m'adresse à des étudiants universitaires, mais quand je leur dis, bon, voilà, euh, qu'est-ce que vous préférez que je vous dise que vous allez ici apprendre un métier, sortir avec un master et ensuite avoir le même métier dans le même endroit, dans la même boîte pendant 40 ans ou est-ce que vous préférez que je vous, préfère et je vous dise qu'ici vous allez apprendre non seulement un métier, mais apprendre à apprendre, et que vous aurez une trajectoire professionnelle dans laquelle vous aurez différents métiers, à différents endroits, dans différentes boîtes, etc. Bon, voilà, unanimement, ils préfèrent la deuxième vocation. Alors évidemment, parce qu'ils intériorisent le fait qu'eux seront armés pour faire face à ça. D'abord, ils auront évidemment le cœur du problème, le niveau de qualification qui leur permettra d'apprendre tout au long de leur trajectoire professionnelle, d'avoir accès de manière efficace au système de formation continue quand ils existent, aux protections nécessaires, etc. Donc, évidemment, ce n'est pas aujourd'hui un horizon partagé, bien loin de là. Et beaucoup, notamment les plus déqualifiés, évidemment, ressentent ça comme une terrible injonction. Hein, Alors, En gros, soyez mobile, professionnellement, et euh, le ressentent essentiellement sur le plan de la, pré de la précarité. Hein, donc, évidemment, il ne s'agit pas de, de dire ça. Hein. Euh, la déstandardisation des trajectoires professionnelles peut être une opportunité, hein, mais elle charrie d'énormes inégalités potentielles. Il faut donc bah, s'interroger collectivement comment est-ce qu'on les rend possible. Si on prend l'acte. Acte de ce que les trajectoires professionnelles deviennent plus diversifiées, que ce peut être une opportunité à la, à la condition de collectivement construire la possibilité que ça ne devienne, alors oui, on n'est pas dans le court terme, et ça veut dire qu'il faut, voilà, faut négocier les formes sociales, il faut innover hein, socialement pour construire ce nouveau compromis social. Voilà, et puis je termine sur le long terme, parce que malgré tout, une fois qu'on sera sorti de la tempête, euh, etc., on pourra repenser au long terme et, au, et, et nourrir euh, l'utopie de réconcilier nos différentes visions du travail, euh, deux points très rapidement « Tous sublimes » c'était le, le titre que certains d'entre vous doivent s'en souvenir d'un ouvrage de vulgarisation qui été publié il y a quelques années Bernard Gazier euh, justement autour de cette question de la sécurisation des trajectoires euh, professionnelles il prenait l'exemple de ceux qu'on appelait les sublimes à la fin du 19 e siècle qui étaient en fait des ouvriers qui avaient des niveaux de qualification tellement recherchés que, bah, ils menaient une vie euh, les, les autres ouvriers les appelaient les sublimes parce qu'ils menaient une vie bah, justement qui était tout sauf une vie aliénante. c'est-à-dire qu'ils étaient tellement recherchés qu'ils avaient du boulot quand ils voulaient ils bossaient quelques mois, ils étaient plutôt bien payés au regard du salaire ouvrier moyen. Puis ensuite, bah, ils choisissaient d'arrêter, euh, d'aller dans les guinguettes, de vivre leur vie, puis retravailler quand ils avaient envie de travailler, sachant qu'ils n'avaient jamais de difficultés pour trouver un, un emploi. Voilà, donc c'était les sublimes. Et donc Gazi avait pris cette expression en disant, voilà, est -ce que est bon on est en train de nous vendre ça. C'est-à-dire, on est en train de nous vendre l'idée que bah, la déstandardisation des trajectoires professionnelles, la mobilité professionnelle, etc., demain, on sera tous des sublimes. Oui, à part des sublimes, c'était précisément des ouvriers hautement qualifiés, très recherchés, etc. Donc euh, l'idée de Gazier est justement de souligner que voilà, ça ne se décrète pas. Et Ça veut dire qu'il faut être capable de construire collectivement euh, un horizon où chacun pourrait effectivement avoir une vie professionnelle plus enrichissante, dans laquelle il, il, le travail serait valorisé parce qu'il serait aussi une forme d'épanouissement personnel. Bon, ça ne se décrète pas. Il faut construire des compromis euh, sociaux. L'autre euh, débat de, de très long terme, c'est euh, voilà, rendre le travail soutenable, Changer notre conception de la richesse et du progrès, je conclue sur ce que je disais au, au tout départ. Finalement, les, les philosophes de l'Antiquité ont, ont là aussi beaucoup de choses, et par définition, ils s'adressent à, à l'universel, donc ils ont beaucoup de choses à nous, à nous apprendre. On voit bien que la manière qu'on a très souvent de valoriser le travail est liée à la manière qu'on continue d'avoir, de valoriser la richesse et la croissance. Je l'ai fait moi-même, à court terme, en disant l'urgence, c'est d'abord la croissance, il faut que ça redémarre. Voilà. Mais à long terme, il faudra peut-être un jour s'interroger sur, là aussi, ce n'est pas forcément quelque chose de naturel, c'est une construction sociale qui date de deux siècles, de la... enfin de trois siècles, de la... en gros de l'émergence de la révolution industrielle. Est-ce qu'on n'est pas arrivé à un moment où de toute manière la crise écologique, euh, etc., nous rappelle à l'ordre sur le fait que bah, l'horizon de l'humanité, c'est pas forcément de continuer à croître toujours et encore et à identifier toujours et encore le bonheur public à la richesse commune, à l'accumulation de richesses matérielles et ce qui va avec, c'est-à-dire qu'il faut travailler plus, toujours plus, pour continuer à, à produire, et surtout pour continuer à consommer, pour qu'on puisse continuer à produire. Hein, C'est en partie ce qui a euh, déclenché d'ailleurs euh, la crise que nous traversons. Hein. C'est-à-dire que, comme depuis 30 ans, on continue enfin, d'être sur le modèle hérité euh, du XXe siècle, et notamment de l'après-guerre, un, mo un modèle où le moteur économique tourne sur la consommation. Mais quand en même temps les salaires ne progressent plus, euh, ben, la maille a été faite par l'endettement. On a développé l'endettement. Euh, notamment dans les pays anglo-saxons, sous toutes ces formes, l'endettement privé pour l'essentiel, à voilà, tel point qu'on a inventé des systèmes où les gens qui n'ont pas d'argent peuvent acheter des maisons. Voilà, et, euh, voilà, on, a, on a créé les marchés des subprimes, la spéculation, tout ça s'est effondré parce que, comme le disait Platon, euh, quelque chose de démesuré est entré dans, dans la vie sociale. C'est-à-dire que euh, cette recondition permanente à l'accumulation pour tous ouais, et, euh, et à l'accumulation collective fait peser des menaces hein, et la crise que nous traversons. Donc voilà, probablement qu'à long terme, si nous étions raisonnables, et ça c'est un peu un pari, euh, nous devrions collectivement nous interroger effectivement sur la place du travail. Donc à court terme, sortir de la crise de l'emploi, tout en ne perdant pas de, de vue le fait qu'il y a une dimension structurelle et qu'il faut donc être capable de renégocier sans tabou nos compromis salariaux. En, et le, le terme de compromis est important, il faut être capable de passer de compromis. Et puis à long terme, s'interroger collectivement, et donc en gros là c'est pas forcément les économistes qui devraient parler, d'ailleurs. Euh, mais les philosophes chacun d'entre nous le débat public le débat démocratique devrait se saisir de cette question euh, il a en partie fait hein, avec le débat autour des indicateurs de richesse mais voilà c'est quoi le bonheur commun est ce que ça passe nécessairement par la richesse matérielle etc. merci de votre attention Vous savez pourquoi je voulais que ce soit vous qui est facile la séance inaugurale. Euh, je, bon, je pense que ces prestation, on va susciter un certain nombre de questions. Elles ont déjà démarré. Euh, donc, est-ce que quelqu'un peut poser des questions Oui, moi bon, j'en ai eu Je trouve que certes, vous avez une vision philosophique de... C'est une, évo une évocation de l'histoire de la philosophie autour du travail et de l'emploi que vous nous faites. Mais si on revient sur la réalité, vous parliez dans la présentation de votre sujet, je parle du document qui nous a été diffusé, euh, de mode de régulation, que vous interrogiez les systèmes de régulation sociale. Or, Bon, on a affaire, notamment en France, à des modes de régulation par des syndicats qui représentent de moins en moins les travailleurs côté ouvriers. On peut s'interroger pour ce qui est des entreprises. Par ailleurs, euh, vous n'avez pas prononcé un mot qui aujourd'hui est très présent, c'est la mondialisation de, du travail et qui change tout dans les rapports sociaux. Aujourd'hui, on a plus de 80% de création d'emplois en CDD et par ailleurs, on a un chômage de 12%. Alors franchement, par ailleurs, on a un, on a un, un État qui a plus de moyens. Alors je ne sais pas comment on peut répondre aux questions que vous posez. Oui, il faut que je trouve moyen de répondre aux questions que vous posez. Sur le premier point, je l'ai invoqué en partie, effectivement. Euh, euh, donc les régulations du travail, ce que j'ai essayé de montrer, c'est qu'il n'y a pas de régulation naturelle, justement, donc c'est toujours l'œuvre incomprise. Probablement qu'effectivement, un des obstacles que nous rencontrons en France, j'ai parlé du Danemark, par exemple, en disant « la France ne sera pas demain un Danemark », c'est par tradition politique et syndicale, la, la, la difficulté à nouer des compromis, et notamment parce qu'on n'a pas les acteurs nécessaires pour le faire. Euh, on cite souvent l'exemple danois en disant qu'il bah, y a eu une espèce de miracle danois euh, dans les années 80. En fait, le compromis fondateur euh, au Danemark des régulations du travail il date de la fin du 19e. Au moment où en France, on signe la charte d'Amiens et où les syndicats disent « nous, euh, en gros, on, on fonde le syndicaliste dans un syndicalisme, on, on dirait, qui était à l'époque un syndicaliste ». Euh, protestataires globalement, en disant voilà, les, les partis politiques sont de toute manière des partis euh, bourgeois et, et, et donc la lutte ouvrière passe par le syndicalisme et le syndicalisme est un syndicalisme de protestation alors aujourd'hui tous les syndicats ne se réclament pas de ça mais il y a quand même une tradition très ancrée de conflit, dans ça, au même moment au Danemark il y a un, un grand compromis où euh, les syndicats euh, le syndicat en l'occurrence, je vais le très rapidement il va y avoir un syndicat unique, négocie avec les représentants du patronat un compromis au terme duquel, je l'évoquais, les entreprises en gros ont le droit à gérer, mais s'engagent à financer euh, massivement, euh, alors à l'époque on ne parle pas forcément de protection, de... mais euh, des salaires élevés, aujourd'hui des scènes d'indemnisation. Euh, hein, les dépenses pour l'emploi au Danemark, de la politique de l'emploi, c'est 5% du produit intérieur brut à peu près. En France on est autour de 2%, au Royaume-Uni à 0,9%. Donc là, voilà, il y a une mobilisation collective. Donc vous avez raison, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on dit les régulations ne sont pas des faits de nature, c'est des constructions sociales, il faut trouver les acteurs pour pouvoir les négocier. Et une des grandes difficultés dans laquelle on est, c'est celle-ci. Alors Ensuite, sur la représentativité des syndicats. Alors, sur le faible nombre de syndiqués, il faut savoir aussi qu'il y a euh, euh, des particularités. Au Danemark, par exemple, il n'y a pas de procédure d'extension des accords. C'est-à-dire que vous ne bénéficiez d'un accord que si vous êtes syndiqué. Donc, évidemment, il y a une forte incitation à être syndiqué. Si un syndicat négocie, alors, si le syndicat et l'autre négocient un accord collectif et que vous n'êtes pas syndiqué, vous n'en bénéficiez pas. Évidemment, là aussi, et on fait appel, euh, comme disait Smith, on ne fait pas appel, à, on ne sait pas à la bienveillance du boucher ou du boulanger qu'on attend son repas, mais à son intérêt bien compris. Voilà, là aussi, en France, évidemment, que vous soyez syndiqué ou pas syndiqué, vous bénéficiez. Des accords qui sont signés par les syndicats. L'incitation à syndiquer est évidemment plus faible. Bon, il y a plein, euh, pas de développer ici, il y, a, il y a plein d'éléments. En, en, en France, euh, l'ensemble des acteurs, que ce soit d'ailleurs le patronat comme le syndicat, ont été amenés là aussi par la manière dont on a eu de fonctionner, essentiellement dans un état centralisé où les compromis étaient négociés au niveau global, à davantage investir dans l'expertise pour négocier les accords nationaux que dans la présence au quotidien, dans les petites entreprises, dans les branches, etc. Et donc on n'a effectivement pas les syndicats de masse, mais de la même manière qu'on a probablement pas un syndicalisme patronal de masse. Et donc on a une vraie difficulté. Chacun rentre dans le débat avec, je caricature en gros, mais euh, des préconceptions ou euh, l'idée qu'il a des régulations du travail est une idée qui s'impose parce que a une forme de naturalité donc vous avez raison de, de souligner qu'il y a une première étape qui est de dire comment on construit les acteurs capables de négocier... Euh, Autour de Ça, ça c'est quand, quand même compliqué. Vous savez qu'il y a déjà des tentatives, enfin, il y a depuis quelques années, hein, sur la, la, la manière de, de jauger la représentativité des syndicats, la manière voilà, de, de, de, de décentraliser l'endroit où cette représentativité peut se juger, etc. Donc c là aussi, c'est pour le coup du moyen alimentaire. Du bon sur la mondialisation, vous avez tout à fait raison. Évidemment, c'est quand même le, le, le grand obstacle. C'est-à-dire que tout ce qu'on évoque sur le, compromis, euh, sur le compromis social, vous voyez, c'est des constructions politiques. Or, le grand problème de la mondialisation, c'est qu'il a désaisi et désarmé le politique. L'État est évidemment désarmé, en, les États sont désarmés en, en grande partie, mais euh, l'ensemble des acteurs de la démocratie, hein, j'évoquais Keynes, il disait, l'économiste devrait être sur la banquette arrière, l'économiste il est au volant. Il est, il est au volant, il nous amène dans les platanes, euh, et les autres sont derrière. C'est-à-dire que, évidemment, ça dépasse largement le débat-là, et pour le coup, euh, euh, je m'excuse, parce qu'au lieu de répondre concrètement, je remonte dans les scènes. évidemment, on voit bien que le, le problème qui se pose, d'ailleurs au moment de la crise de 2007, c'est ce qui avait été au moins dans les discours politiques mis en avant, c'est qu'il faut réguler le capitalisme dire comment est-ce que le politique retrouve la main, maintenant, sur, justement, des évolutions démesurées sur lesquelles il n'a plus de contrôle Et avec l'Europe qui, elle, mise sur la mondialisation ben, euh, Alors, ça peut passer, en particulier, sur le débat concernant l'Europe, de dire, voilà, est-ce que, est que, est que le politique ne pourra reprendre la main sur les évolutions en cours, notamment euh, sur le travail, à la condition qu'il y ait euh, des, des grandes entités politiques qui se constituent Par exemple, l'Europe plaide depuis de nombreuses années, mais évidemment, pour l'instant pour que, tout bêtement, dans les négociations commerciales à l'OMC, par exemple, on prenne en compte l'ensemble des normes que l'organisation internationale du travail émet concernant le travail décent, en disant voilà, nous on veut bien qu'il y ait ouverture des, des frontières, mais il faut un juste échange qui fasse qu'on ne mette pas en concurrence des travailleurs qui ont derrière eux deux siècles d'histoire syndicale et d'histoire de lutte, et des salariés, on pense aux salariés chinois par exemple, qui n'ont aucune protection, etc. Donc il faut effectivement... Elle est prête à ouvrir, à continuer d'ouvrir les échanges, de négocier des traités, etc., mais à la condition d'articuler euh, les négociations commerciales avec, par exemple, hein, des exigences en matière de normes sociales, de convergence vers des normes sociales. Et on pourrait dire aussi des normes environnementales. Mais on en est très loin. Et pour l'instant, l'Europe politiquement ne pèse pas assez pour imposer ce genre de choses et puis elle, aux pays. J'aurais deux questions. La première, euh, à propos de la recherche d'un nouveau compromis social, est-ce que la, la dualisation du marché du travail euh, en Europe en général, en France en particulier, donc avec un secteur largement protégé, c'est des en groupes, les fonctions publiques, qui fonctionnent sur le modèle ancien, euh, ne contribue pas à bloquer euh, toute évolution de compromis avec de l'autre côté une masse croissante de précaires. Oui. Euh, et puis sur un tout autre plan, alors je vois bien sentiment sur l'impact sur le travail, et sur son contenu, euh, des mutations technologiques qui transforment quand même, qui sont en train de transformer technologie de l'information et de la communication, sans doute à la fois le contenu du travail, l'organisation du travail, enfin, je en ne sais pas, dernier bouquin. J'essaie de me rappeler de la première, oui, sur la dualisation du marché du travail, oui, c'est euh, de fait un obstacle, les économistes ont tendance, à euh, enfin, ils utilisent un jargon, ils disent, voilà, il y a des insiders et des outsiders. Il y a ceux qui sont dans l'emploi, protégés, ce que tu viens d'évoquer, et puis il y a tous ceux qui, et effectivement, les outsiders sont de plus en plus nombreux. Et euh, évidemment, les insiders ont tendance à défendre leur position, qui est, sans que ce soit péjoratif, hein, mais en termes économiques, une forme de position de rente. C'est-à-dire qu'ils sont protégés, ils sont notamment protégés parce qu'ils sont déjà employés. Donc ils ont été remettre dans le secteur privé, ils ont été recrutés, ils sont là depuis un moment, ils ont développé des compétences, des compétences spécifiques à l'entreprise. C'est forcément très coûteux pour une entreprise de les mettre... Euh, euh, éventuellement en concurrence avec des outsiders, cest de les comparer. parce que ça veut dire séparer c'est pas salarié dont on connaît la productivité, les compétences, pour prendre le risque d'en recruter un autre, etc. Donc il y a une, une forme de position de rente, et qui fait que bien souvent effectivement les organisations syndicales, par exemple, ont eu tendance, hein, et je généralise et je choque les personnes, mais ont eu tendance à défendre davantage les secteurs protégés. Quand on, on dit je défends l'emploi, c'est souvent ça, on, on défend euh, les secteurs au détriment de ceux qui restent à la porte. Alors, les choses sont même plus complexe que ça c'est que ceux qui sont des, les outsiders ont comme horizon de devenir insider donc eux mêmes euh, vont dans le sens de dire il faut à tout prix défendre ça parce qu'une fois que j'y serai je serai bien content d'être protégé donc c'est évidemment très complet ça, ça rejoint un peu la réponse que je, je donnais à Madame, c'est-à-dire qu'effectivement, on voit bien qu'avant d'envisager la renégociation, enfin la, la refonte, la rediscussion de compromis sociaux globaux, il faut s'interroger institutionnellement sur les acteurs, sur leur représentativité, sur la capacité par exemple de représenter les acteurs qui sont pour l'instant des acteurs qui sont des outsiders et qui pèsent pas sur les négociations, sur les compromis. Enfin, c'est vrai sur le marché du travail, c'est vrai sur les systèmes de retraite, c'est vrai sur beaucoup beaucoup de nos de compromis sociaux. Sur le progrès technique, oui, c est, là c'est pareil, c'est une, une, une vieille question, euh, parce qu'on on se la pose pas trop depuis le e siècle. D'abord, est-ce que le développement du projet technique, des technologies, non seulement modifie le contenu du travail, là, ce qui était la question, mais euh, ne condamne pas même définitivement à la disparition du travail Donc ça, c'est effectivement des questions qui sont, euh, qui sont, qui sont des questions complexes. A l'évidence, euh, il modifie les organisations productives, la manière d'organiser le travail. Donc il, il négocie la manière même de penser... Euh, Enfin, les entreprises sont de plus en plus, euh, euh, de moins en moins des organisations hiérarchiques, de plus en plus des espèces de nœuds de contrat. Ça a évidemment un impact sur les trajectoires professionnelles, hein, où je vous parlais des sublimes, où typiquement, voilà, le, le, le salarié va devenir de plus en plus une espèce d'hybridation de, de, de, de, entre le salarié et l'indépendant. Euh, C'est pas vrai, encore une fois, de la majorité des gens, mais dans des secteurs de pointe, les travailleurs hautement qualifiés sont des gens, d'ailleurs, vous voyez bien qu'on pousse depuis un certain nombre d'années à créer des nouveaux contrats qui seraient des contrats de, pour euh, les ingénieurs, pour les gens hautement qualifiés de euh, 3 ans, 5 ans, voilà, parce qu'on ben, va venir euh, contractuellement travailler pour une entreprise pendant 5 ans, mais sans du tout avoir la perspective d'y passer sa carrière, sans du tout avoir l'idée de. Donc ça transforme les organisations du travail, ça transforme. Euh, la manière même de concevoir le lien, le lien salarial, hein, euh, avec un lien de subordination qui apparaît de moins en moins présent, ça charrie énormément d'inégalités, parce qu'encore une fois, tout le monde n'est pas armé de la même manière pour faire face à ces transformations. Et donc, ça nécessite d'autant plus de renégocier les compromis. C'est-à-dire, euh, l'idée de dire... Et ça nécessite en particulier de plus en plus d'arriver à construire des compromis dans lesquels on puisse gérer la destruction et la réapparition des emplois. C'est-à-dire qu'on est dans des périodes de mutation globale où on voit bien que vouloir défendre les emplois ça s'accompagne du, du risque de défendre des emplois qui ont vocation à disparaître, euh, qui sont des emplois qui sont directement mis en concurrence, on l'évoquait avec les pays euh, émergents où le coût du travail est deux fois plus faible, etc. Donc ça veut dire que, euh, voilà, il faut bien pouvoir s'interroger sur comment accompagne-t-on ce mouvement de destruction-création, destruction d'emplois, création, hein, euh, destruction création euh, à l'autre bout, sachant qu'évidemment, euh, théoriquement sur un papier c'est joli, on dit « voilà il y a des emplois qui se détruisent, il y en a d'autres qui se créent », qu'humainement, concrètement sur le terrain c'est beaucoup plus compliqué. Parce que ceux qui perdent leur emploi dans un secteur ne sont pas ceux qu'on embauche dans l'autre secteur. Et donc ça pose bien la question de l'accompagnement de ces trajectoires, d'être capable de... Voilà. Et donc ça renvoie au problème de formation, d'accompagnement individuel, etc. Donc de renégocier complètement les compromis. C'est ce que je voulais dire quand je disais, il faut que collectivement on s'interroge sur, oui, euh, les trajectoires professionnelles, euh, le statut du travail, etc. sont en train de considérablement changer sous l'effet des différentes mutations, dont la mutation technologique. Faisons en sorte que ce soit un horizon partagé, parce que sinon ça charrie des inégalités qui, deviennent, euh, qui, qui deviendront intolérables, parce qu'elles euh, voilà, charrient euh, des inégalités. Aujourd'hui, les inégalités, ce n'est pas le sujet du jour, je reviendrai dans un autre cycle de conférences, mais euh, les inégalités, c'est d'abord les inégalités de salaire. En France, on a coutume de toujours pointer du doigt la répartition capital-travail, hein, euh, etc. Le, le, le premier vecteur d'inégalité, c'est entre salariés, entre les salariés très payés, et les certains excessivement payés, et la masse des salariés qui ne sont plus. Donc il y a des inégalités au sein du corps euh, euh, des salariés qui n'existaient pas. Donc voilà, ça renvoie toujours, on en revient, alors ça c'est très incantatoire hein, ce que je dis, mais on en, revoit, on en revient toujours à cette idée, à cette nécessité de dire, voilà, les choses sont en train de se transformer, on peut en faire des opportunités, mais ça se construit collectivement. Hein, C'est-à-dire que les choses ne viennent pas d'elles-mêmes, il n'y a pas une espèce de naturalité des choses qui fait que, voilà, donc euh, on peut tout à fait protéger les trajectoires professionnelles, en repensant la manière de les protéger, en arrêtant de défendre l'emploi et le statut, et en favorisant l'accompagnement de la trajectoire tout au long de la vie. En développant des, forma des vraies formations, des si des vra je sais que ça tient à cœur, des vrais systèmes de formation continue tout au long de la vie, qui soient accessibles à ceux qui en ont le plus besoin, et pas uniquement à ceux qui sont déjà formés, qui sont sortis formés du système de formation initiale. Enfin, le chantier est immense. Ce n'est pas très original, parce que j'ai l'impression que ça fait 30 ans qu'on qu on dit ça, À part que évidemment, la machine est longue, à se mettre en route pour des raisons qui sont liées notamment aux acteurs présents, et au fait que chacun considère que, ah, en gros, on a un patronat en France, je caricature, hein, s'il y avait des patrons parmi vous, mais qui, en gros, à l'horizon, c'est la dérégulation du marché du travail, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, la précarité, c'est une forme de vie naturelle, donc il faut les vers là. Et puis certains syndicats qui sont au contraire, on dit qu'il ne peut pas y avoir de protection du travail, et du travailleur, en dehors de la protection de l'emploi. Bah non, un certain nombre d'expériences étrangères nous montrent que ce n'est pas le cas. Oh oui, euh, bonsoir. J'avais juste une question, euh, il y a eu des réflexions que vous avez posées sur la philosophie autour du travail, mais par contre, on n'a pas parlé de, du travailleur, c'est-à-dire euh, l'acteur principal. On a parlé des acteurs autour, quels sont les ressentis, les impacts que tous ces changements ont entraînés au cours du siècle les travailleurs, depuis l'époque de. En fait, depuis euh, les anciens régimes ou encore la révolution, passé par là, par le ressenti que le peuple a vécu des changements, de, au point de, de se révolter parfois, et après d'accepter, de se remettre en question, de subir. Et aujourd'hui, euh, il y a une autre forme de révolution du peuple, peut-être elle est douce, et pas encore exprimée mais euh, porté aussi sur euh, le travail, le travail, le besoin aujourd'hui du travail, qui est, on va dire, la première préoccupation du peuple, je veux dire, de, de la France, des Français. Oui, pour préciser, le besoin de travail, plutôt le besoin d'emploi, d'ailleurs, c'est qu'on reste héritier de, de ce qui s'est imposé, enfin, de fait, on a construit nos systèmes sociaux autour de l'objectif de plein emploi et, de la et du statut de salarié. En gros, euh, la bascule entre le 19e et le 20e que j'évoquais, pour le travailleur, c'est ça, c'est euh, le 19e siècle, je, je le fais vite, la révolution industrielle se fait sur la base d'une exploitation euh, de, voilà, de, de la force de travail, euh, avec euh, les révolutions, les révoltes que vous évoquez, euh, hein, le fait de se dire qu'il bon, faut abolir ce système, parce que ce système est un système euh, d'exploitation, un système violent, etc. Et finalement, le compromis euh, qui va se négocier au, au 20e siècle et que le travailleur va faire sien complètement, c'est de dire « je suis prêt à accepter une forme de subordination », y compris des formes de travail parfois aliénantes. On, on, le parle, on, on parle de compromis fordistes, vous le savez, hein, c'est que c'est euh, Henri Ford, on dit que c'est Henri Ford qui, le premier, a eu cette intuition de dire bon, « je vais développer le travail à la chaîne hein, », puisqu'il a construit la ford à partir de les hein, premières chaînes de construction automobile. C'est donc un travail particulièrement aliénant, euh, d'abord euh, un, un travail extrêmement divisé, donc ça veut dire que, euh, on rompt définitivement avec la logique artisanale où chacun peut se reconnaître dans l'objet qu'il a construit non, là, là c'est Charlot dans les temps modernes il le, un temps. le travail en miettes pardon le travail en miettes voilà, le travail en miettes, le travail parcellisé donc c'est particulièrement aliénant et donc Ford comprend assez rapidement qu'il faut qu'il négocie des compromis et le compromis essentiel c'est que ben, je vais bien payer mes travailleurs d'abord ça me permettra de les attirer tout le monde voudra travailler chez moi en dépit du caractère particulièrement aliénant du travail que je leur propose puisque je vais, je, vais, je vais les payer beaucoup plus cher une fois que je les aurai ils n'auront aucun souci, c'est d'y rester, donc ils bosseront. J'aurais même pas besoin de les contrôler très étroitement parce qu'ils n'auront aucun souci, hein, c'est de rester dans cet emploi-là. Et puis en plus, bon, accessoirement, c'est ce qu'on a retenu, je suis pas sûr que c'était tout à fait l'idée de Ford, comme ils auront des salaires élevés, ils achèteront les voitures. Euh, voilà, c'est pour ça qu'on a parlé de ça. Mais enfin, en gros, il est le premier à percevoir que le salaire, c'est pas uniquement un coût. Et que pour une entreprise, le salaire, c'est ce, qu ce que les économistes appellent un salaire d'efficience. C'est-à-dire que ça rend le travail efficient. Ça vous permet d'attirer les meilleurs, ça vous permet de les garder, ça vous permet de les faire bosser, de les discipliner. Ford est le premier à avoir compris ça. Donc les travailleurs ont intégré ça. Je suis prêt à accepter un degré de subordination important. Je suis prêt à accepter, y compris ce qu'on appelle aujourd'hui les désordres du travail, des travaux pénibles, etc. Parce qu'en contrepartie, donc vous voyez, c'est toujours la valorisation, le travail est une souffrance, mais en contrepartie, j'ai accès à un salaire, donc je consomme une partie des marchandises que je, que je crée, j'ai un salaire et puis euh, la croissance faisant J'ai pas qu'un salaire. J'ai un salaire, j'ai un euh, une protection sociale pour moi, pour mes ayants droit. Voilà et donc je vais pouvoir m'acheter euh, un frigidaire, un robot moulinex, euh, etc. Et puis une télé, deux télé, trois télé, trois voitures, etc. Et donc, on, est, on en est encore là. On en voit bien les limites, y compris parce que euh, on voit bien que c'est une logique qui est précisément démesurée jusqu'à quand Mais euh, le travailleur, les travailleurs euh, que nous sommes, euh, la plupart d'entre nous, j'imagine ça. Euh, sont encore dans, dans, dans cette chose-là. On voit réapparaître hein, des, des désordres du travail, des, des travails difficiles, ça existe, faut, faut, enfin, ça, ça réapparaît, les troubles musculosquelettiques sont. Dans, enfin, voilà, tous ceux qui observent concrètement, les sociologues qui observent les transformations du travail, vous dites, bah, voilà, la pénibilité au travail, elle existe, elle continue d'exister, même si les métiers se sont transformés, etc. Mais Et la plupart sont prêts à accepter ça s'ils continuent d'avoir un emploi, un statut de salarié, etc. C'est pour ça que quand je dis il faut que collectivement, on réfléchisse à ce qu'on va faire. Ce n'est pas collectivement au CNAM, ou collectivement les intellectuels, ou collectivement les universitaires, c'est collectivement la société. C'est-à-dire c'est un problème d'organisation sociale, d'organisation politique, de place niveau, de travail, etc. — À quel niveau ?— À, à tous les niveaux. — La donc mondialisation, c'est international. — Oui, mais c'est international. Mais vous voyez bien qu'en dépit de la mondialisation, vous avez des pays qui ont su nouer des compromis sociaux efficaces. Les pays d'Europe du Nord, c'est des pays qui sont au quasi plein emploi. Alors, ils ont des caractéristiques très particulières, mais ils ont su négocier et faire évoluer des compromis sociaux qui leur ont permis, peu ou prou, de résister, parfois pour certains pays, après avoir connu une explosion du chômage, de revenir à un niveau de quasi plein emploi, etc. Donc voilà, il n'y a pas de... Euh, alors, évidemment, c'est des petits pays, c'est... Encore une fois, hein, les choses ne sont pas faciles, mais la capacité... Alors, évidemment, je ne dis pas que c'est simple. Peut-être qu'il est trop tard. Peut-être qu'effectivement, en vertu de la mondialisation, de la pression que met la mondialisation des marchés sur la définition politique, et en particulier nationale, des compromis sociaux, c'est déjà trop tard. Peut-être. Mais euh, les, les batailles, il faut les mener. Parce que si on ne la mène pas, euh, on, on risque de vivre, me semble-t-il, des, des lendemains de l'eau. Ça, c'était pour qu'on passe une bonne soirée. Oui, bonsoir. Ma première question... Dans les solutions qui vont devenir inévitables pour le long terme, dont vous avez parlé tout à l'heure, quel sera d'après vous le poids du facteur démographique Et ça appelle ma deuxième question que votre ami Keynes a déjà évoquée dans ses travaux. Pouvez-vous nous dire un mot sur la décroissance Bon, vaste question. C'est pas l'heure de. Euh... Euh, donc la première question, oui, sur la démographie. Ben, c'est un aspect, c'est d'ailleurs. Assez remarquable, euh, c'est un aspect qui a toujours obsédé euh, les penseurs, les économistes, euh, on pense à Malthus, on pense aux premiers économistes classiques, hein, qui étaient euh, voilà, très inquiets des perspectives démographiques. C'est quelque chose qui a beaucoup disparu, on n'enseigne plus, euh, je vois quelques collègues là dans, dans la salle, il n'y a plus de cours de démographie en tant que tel, dans les cursus d'économie, quand j'étais euh, à la fac, donc ça un peu, on... Enfin, comme étudiant, euh, on avait des cours de démographie, alors qu'effectivement c'est un enjeu euh, tout à fait important, notamment en termes de migration du travail. C'est-à-dire qu'on sait que les pays développés, c'est le cas particulièrement des pays européens, sont des pays vieillissants, et si on est dans la logique qui continue, qui est la logique que j'appelais court-termiste, à dire il faut de la croissance, ça veut dire qu'il faudra être capable, potentiellement sur le long terme, de la nourrir, et qu'il faudra probablement réviser les visions qu'on porte sur les migrations. Les migrations vont devenir une composante, de plus, elles sont déjà, elles deviendront de plus en plus une composante importante des régulations du de marché du travail, parce que ce sont des régulations mondialisées. On a des marchés déjà mondialisés du travail, mais euh, pour le travail très hautement qualifié, mais ça, ça va l'être de plus en plus euh, également. Des, euh. Donc c'est une dimension importante à, à prendre, et qui, d'ailleurs, on peut faire le lien avec la suivante, euh, c'est qu'effectivement, on peut tout à fait... Euh, enfin, encore une fois, ceux qui portent la décroissance, ils la portent pour plusieurs raisons. Euh, il peut y avoir des raisons philosophiques de dire « mais c'est quoi ce système dans lequel on croit, on croit, on croit, on croit, jusqu'à où ?» euh, Voilà. Et de toute manière, la Terre est finie. C'est-à-dire que la rareté reste un, un, un, un principe intangible, indépassable, on ne sera par définition jamais dans une société d'abondance, puisque nos besoins se renouvellent sans cesse, artificiellement ou non, et donc on aura toujours ce sentiment de frustration. Donc par nous-mêmes, on ne sera jamais capable de s'arrêter. Or, si on ne s'arrête pas, ben, on va à la catastrophe écologique, etc. Donc, il faut que collectivement, on soit capable de comprendre qu'il euh, ben, est temps de réfléchir à ce qui était la vieille utopie de Platon, de Ricardo, de plein d'autres, à des États stationnaires, à population stationnaire, à richesse stationnaire, voilà, où on mettrait de la mesure, on construirait les institutions pour introduire les mesure. La difficulté, c'est toujours la même chose. C'est être capable, pourquoi pas, de poser cette question à long terme, euh, tout en résolvant les problèmes de court terme. Parce que la croissance zéro, on y est depuis 2007. En moyenne, en France, depuis 2007, la croissance est à zéro. Donc on est en pleine décroissance. Regardez ce que ça fait. On n'est pas sur les rivages dorés euh, de l'état stationnaire. On est dans la crise. C'est ce que disait Marx en répondant à Ricardo. Il disait le jour où l'accumulation et la croissance s'arrêtent, ce n'est pas l'état stationnaire, c'est la crise. Et derrière la crise, c'est barbarie ou socialisme. Je ne dirais pas forcément la même chose aujourd'hui, mais en tout cas, c'est la crise. La croissance zéro, on est des... Alors, ça ne veut pas dire qu'on est, est condamné à la croissance, ça veut dire qu'on est dans des formes d'organisation sociale qui, pour l'instant, ne fonctionnent que s'il y a de la croissance. Et l'urgence, c'est que la croissance redémarre. Parce que, pour Gaines, si la croissance redémarre pas, on sera tous morts avant de pouvoir se poser la question de dire « relativisons la place du travail et pourquoi pas imaginons des sociétés de décroissance ». Et la croissance, on peut la faire de manière intelligente. C'est-à-dire la croissance, il ne s'agit pas de dire bah, « on va réouvrir les hauts-fourneaux, on va euh, exploiter tout le gaz de schiste disponible ». Non, ça peut très bien être de dire, on prend des initiatives, je ne sais pas, on, on parlait de l'Europe au niveau européen, pour relancer la croissance par l'investissement dans la transition énergétique, euh, dans les métiers verts. On, voilà, on, peut, on peut relancer la croissance économique de manière intelligente, hein, de manière à ne pas hypothéquer le long terme, en disant « on redémarre, on remet le bateau en route, on sort de la tempête ». Et il ne faudra jamais perdre de vue qu'ensuite il faut s'interroger sur le cap vers lequel on va, et que le cap vers lequel on va, c'est peut-être pas la poursuite indéfinie, illimitée et démesurée de l'accumulation matérielle. Oui. Vous nous avez brossé un tableau historique pour essayer de repenser le travail. Et si vous permettez, je reviendrai sur la période monastique. Euh, lorsque vous allez à Cluny, qui fut la plus grande église de la chrétienté, les quatre arts, enfin les arts et métiers, enfin, vous expliquent que, bon, ils sont la successeur de ceux qui avaient su inventer un certain type de travail qui s'est diffusé partout, euh, qu'il il y avait un, un ensemble de coordination dans toute l'Europe de jusqu'à 1400 sites, c'est-à-dire monastères et autres, n'est-ce pas, qui résistaient à un certain type de pression pour faire la guerre ou travailler plus. Euh, donc il y avait euh, un travail mesuré, hein, euh, à côté d'une certaine sagesse tout de même, dans les bons cas, euh, avec études et autres, et puis une, une répartition, puisque les malades, les pauvres et autres, devaient être euh, secourus. Bon, est-ce qu'on ne pourrait pas élargir un peu notre vision pour euh, nous inspirer de ce qui a pu euh, euh, plus ou moins bien fonctionner à certaines époques, euh, la dixième... De XIIIe siècle, pour faire bref, et pour essayer justement de repenser le travail en écartant les frontières, en voyant un autre mode de vie, tel qu'il a pu se vivre quand même à ces grosses échelles à d'autres époques. Les questionnements deviennent de plus en plus complexes. Euh, non, moi, ce que ça m'inspire, c'est que vous voyez, bien que derrière le, le, le débat, c'est pour ça que la question du travail est intéressante, hein. vous voyez bien que derrière le débat sur le travail euh, et sur la manière dont on le valorise, se pose la question de la place qu'on laisse aux pratiques économiques en général. C'est-à-dire que dans ce que vous évoquez, il y a l'idée de dire « oui, on valorise le travail ». Mais on valorise le travail dans une construction intellectuelle et concrète où ce n'est pas l'objectif tra du travail qui domine. Le travail est un moyen, c'est un acte spirituel, c'est un moyen d'organiser euh, la reproduction et de rendre grâce à Dieu et d'organiser de, de, de, de la reproduction matérielle tout en restant dans la mesure, tout en secourant les pauvres et les charitables, etc. Donc en fait, ce qui pilote le projet... Je m'excuse de l'anachronisme. Ce qui pilote le projet, c'est pas l'efficacité économique, c'est euh, les vertus morales, c'est euh, voilà, c'est la vision morale de ce que doit être la communauté des hommes. Euh, toute proportion gardée, c'est toujours ce même débat qui est posé. C'est dire le, le monde doit être mené par quoi C'est-à-dire la société, c'est quoi Est-ce que c'est d'abord une construction morale Est-ce que c'est d'abord une pure construction politique ou est-ce que c'est d'abord un marché, une construction économique Les économistes ont imposé à partir du, du début du XIXe siècle et jusqu'à nos jours l'idée qu'on est prioritairement d'abord des économistes. Qu une société, c'est d'abord une économie. Et que donc, quand le travail est valorisé, il est valorisé sous un angle d'abord et purement économique. Alors effectivement, une bonne manière de se réinterroger là, et euh, ah, là, enfin, dire, euh, encore une fois, euh, rappelez-vous des slogans, y compris du président, euh, du président Sarkozy euh, en 2007-2008, la plupart des grands dirigeants de la planète, c'était dire il faut réguler et moraliser le capitalisme. C'est-à-dire, il y avait l'idée de dire bah, cette crise est une crise de la démesure. Pourquoi bah, Parce que la démesure économique n'est plus... Euh, Piloté par des considérations morales et ou des considérations politiques. Donc il faut que le politique reprenne la main et pourquoi pas la morale, une certaine morale, une éthique. Voilà, c'est la question depuis Platon. Est-ce qu'on est capable de construire des institutions Est-ce qu'on est capable de construire un système d'éducation morale qui permette de mettre de la mesure là où il n'y en a pas Voilà. Et donc je pense qu'évidemment la même question se repose, c'est que les crises sont des périodes. Mais on voit bien, on voit bien que la crise actuelle, c'est bon, enfin, voilà, c'est une crise de la démesure où la capacité que les peuples ont ça rejoint les questions récurrentes que vous posez, mais la capacité que les peuples ont de maîtriser leur destin collectif se réduit jour après jour. Et ça, ça crée du scandale, indépendamment de la situation de chômage, etc. C'est-à-dire que l'impuissance du politique à réguler euh, la démesure économique, c'est ça qui menace, c'est ça qui nourrit euh, les populismes, c'est ça qui nourrit les extrémismes, c'est ça qui nourrit le rejet, exactement ce que disait Keynes dans les années 30. Hein, euh, voilà, les peuples ne supporteront plus longtemps ça, et ils rejetteront à la fois les libertés économiques, les libertés politiques, parce qu'ils voudront reprendre main sur leur destin, ou avoir l'illusion de reprendre main sur leur destin collectif. Donc c'est vrai que, sur le plan philosophique, la vraie interrogation, c'est ça. C'est où est l'économiste Est-ce que c'est lui qui tient le volant, ou est-ce qu'il est sur la banquette arrière Moi, comme économiste, je revendique que l'économiste ne tienne pas le volant. Ça n'est pas à, euh, au marché, ça n'est pas à l'économique de, déci de décider du destin collectif des peuples. L'économie doit être mise au service d'un projet politique, pourquoi pas de considération morale, éthique Après ça, c'est le débat philosophique qui le dit. Voilà, c'est les philosophes qui doivent mener le monde plus que, les, plus que les économistes. Ou alors les économistes doivent essayer de se faire un peu philosophe, de le monde. Comme ça, ce c'est Bien, bien. d'autres... Dernières questions, vu l'heure Donc, par conséquent, à partir de là, je pense qu'on va tous être mis au pied du mur, puisque les négociations sont, euh, se, se font à mi diplôme, n'est-ce pas Et euh, je pense qu'on n'aura pas le temps, justement, d'envisager, de, de repenser le travail. Hein. Il y aura d'autres qui nous l'auront peut-être pensé avant. nous. En fait, mais là, c'est l'inégalité de puissance entre les différents acteurs. Et à l'heure actuelle, il, il se reproduit exactement le même schéma qu'avec l'ADNH. C'est-à-dire qu'on décide en dehors des, des, des gens concernés et, ben, et puis les gens voyez au Mexique, qu'est-ce que ça a donné Si le Mexique on est à, à être un pays de etc., c'est parce que justement, on est dans le mal d'être chantant et que ça quatre été catastrophique pour tous les paysans les mexicains, etc. Alors on n'est pas, évidemment en Europe, on n'est pas euh, avec une disparité aussi importante que les états unis et le Mexique, mais, mais le risque... Là, on très très important. Voilà, tout ce que oui, on pas débattre, là, sur le projet de, de traîner, mais vraiment... Ce qui est sûr, c'est que, c'est pareil, quand on parle de mondialisation, la mondialisation, c'est une construction politique. Plus exactement, c'est une déconstruction politique. C'est-à-dire c'est pas uniquement l'internationalisation des échanges, la mondialisation, ça a été, à partir des années 80, la recherche revendiquée par les responsables politiques eux-mêmes, d'ailleurs, bien souvent, de contourner la puissance de l'État et la puissance du, du, du politique de confier un certain nombre de politiques publiques à des organes indépendants, de contourner par le dessus, par le dessous, là la... voilà. Et aujourd'hui, on a un point où il faudrait reconstruire ça, et où, effectivement, ce qui fâche le plus dans ce qu'on sait du traité, c'est par exemple le fait de dire, euh, le règlement des différends se ferait euh, euh, devant des cours, euh, voilà, une entreprise pourrait porter plainte contre un État, etc. C'est-à-dire, voilà, on a la dépolitisation, y compris de ce type de... de... — Oui, c'est c'est la question. Bien Et donc, juste pour terminer sur ce que vous disiez sur l'urgence, oui, bien sûr. Euh, il est plus que ce que je disais à tout à l'heure, il est peut-être déjà trop tard. J'ai cité Keynes à plusieurs reprises quand il écrit en 1936, il écrit à l'urgence. Voilà, on finira par s'inspirer de ce qu'il a pu dire en 1945, voilà, enfin, 1950. Bon, après 60 millions d'euros. Dans... Ça, c'est aussi pour qu'on passe une bonne soirée. Donc, euh... Oui, bien sûr, la démesure est entrée. La démesure est entrée en même temps. Vous voyez, faire le détour par l'histoire, si on pouvait le faire collectivement, là, on le fait entre nous, si on pouvait le faire collectivement. Voilà, celui qui ignore l'histoire est appelé à en répéter les erreurs. C'est ce qu'on dit. Donc, euh, voilà, Soit l'histoire des idées, l'histoire des faits. Pour l'instant, vous voyez, la crise que nous traversons, la crise financière, elle est grave, elle est... Voilà. Mais on n'a pas eu l'effondrement qu'on a connu dans les années 30. Pourquoi Parce qu'on s'est souvenu de ce qui s'est passé dans les années 30. Alors, pour le coup, de manière très immorale, on a compris que des banques, même si elles avaient fait les pires choses, il fallait les sauver. Et donc, bah, les banques centrales, même la Banque Centrale Européenne, bah, inondent le marché de liquidité depuis 7 ans pour éviter que ça s'effondre. C'est un système fou, c'est un système immoral, et c'est un système qui, pour l'instant, euh, à qui on a évité de s'effondrer. Bon, alors voilà, est-ce qu'on sera suffisamment raisonnable pour être capable est-ce qu'on trouvera les moyens, les leviers, les acteurs pour arriver à ce que le politique reprenne la main d'une manière qui reste à inventer, parce que le politique, ce n'est pas les États-nations. Euh, c'est sûrement quelque chose à inventer. Euh, Est-ce que les institutions internationales pourront finir par faire système, conquérir une forme de légitimité démocratique et imposer un certain nombre de règles Je parlais des normes sociales, des normes environnementales. il faut de la volonté politique quelque part, et pour l'instant, c'est peut-être ce qui fait le plus défaut. Bien. Le et passant surtout... Euh, bah, je vous remercie d'être euh, venu et puis bah, je vous dis à euh, 1er lundi euh, ça doit être le 3 novembre. j'espère que vous, sinon vous aussi non plus. Et donc, si pour ceux qui étaient, qui ont eu l'info, pas forcément par la mise de diffusion, vous voulez remplir le petit papier pour, pour y être, pour les prochaines conférences, donc je vais envoyer la le cycle complet hein, bah, d'ici la fin de la semaine. Merci, et merci à notre conférencier. Merci. Merci.